Bonjour à tous, bonjour à tous, merci d'être là avec nous pour ce nouveau Facebook live dédié au métier de professeur des écoles, donc votre futur métier. Euh, ce soir avec nous, on a trois invités expertes, Nelly, Stéphanie et Pascal, donc on reviendra un peu plus tard sur leur présentation. Euh, ce soir, on a voulu proposer un live euh, vraiment pour vous permettre de découvrir d'un peu plus près le métier. Un zoom aujourd'hui sur, euh, sur la profession, Qu'est-ce que c'est qu'être enseignant en primaire Qu'est-ce qu'on que, euh, qu qu attend de vous euh, Comment est-ce que vous serez euh, examiné durant votre première année de titularisation Qu'est-ce que c'est que préparer une classe Comment gérer les élèves, les parents d'élèves, etc. On va faire un petit tour de tout ça. Donc, euh, avant tout, avant que je vous présente nos trois, nos trois invités, juste un rappel, euh, ce soir, le live va durer à peu près une heure. Euh, on a les masques, malheureusement. Donc on va essayer de parler fort et assez clairement. Si vous ne nous entendez pas, euh, n'hésitez pas à le dire en commentaire et on essaiera de, de se rapprocher ou de monter un peu, un peu le, la voix. Euh, donc un temps d'échange entre nous, de discussion et de, d'échange entre nous. Et ensuite un temps de questions-réponses où en fait on, on prendra quelques questions posées en commentaire et on y répondra en direct. Alors vous avez été déjà super nombreux à nous envoyer vos questions en amont. On en a sélectionné beaucoup, euh, on y répondra. Si on n'a pas le temps de tout traiter, on vous répondra soit par mail directement, soit en commentaire plus tard. Donc n'hésitez pas à reposer vos questions si vous voyez qu'elles ne sont, sont pas répondues. Sinon, de toute façon, on y reviendra plus tard. Donc voilà, un temps d'échange, un temps de questions-réponses, parce qu'on y tient chez Fort-Prof de pouvoir euh, répondre à tout le monde en même temps et pouvoir partager. Ensuite, euh, si toutefois vous ne pouvez pas participer euh, jusqu'au bout à ce Facebook Live, il sera euh, rediffusé en replay. Donc, soit sur notre page Facebook, soit hein, sur YouTube. Donc, c'est comme vous préférez. Donc, on va se lancer. Euh, peut-être, euh, je vous laisse vous présenter chacune, toutes les trois. Nelly, si tu veux bien euh, peut-être oui. commencer. Alors, je suis Nelly, professeure des écoles depuis donc 7 ans. Euh, J'exerce depuis 5 ans euh, en maternelle, en red Plus, dans un dispositif euh, qui accueille les enfants de moins de 3 ans d'accord donc plus peut-être euh, zone peut... d'éducation prioritaire ok et le dispositif moins de trois ans c'est quelque chose d'exceptionnel alors c'est pas dans tous les alors il y en a beaucoup qui se créent. Euh, c'est pas dans tous les départements euh, dans le plus on est au nombre de 5 donc euh, voilà donc c'est pas de partout effectivement il en a peut-être pas partout, ok encore. on reviendra plus tard sur, euh, sur ce que c'est ce le quotidien du coup d'une enseignante oui. paraît plus donc toi tu es titulaire depuis sept ans oui et tu as passé euh, ton le pour euh... euh, avec l'aide de fort Prof, puisque j'avais donc la formule vitaminée. Donc une Fort-Profienne avec nous ce soir. Euh, merci Nelly. Une deuxième Fort-Profienne aussi avec oui. nous, Stéphanie. Oui. Donc un profil un peu différent parce que vous, vous êtes jeune titulaire. Oui, c'est ma deuxième année de titularisation. Donc euh, j'ai passé le concours il y a trois ans avec euh, du coup en formation Fort-Prof euh, en présentiel. Euh, et c'est une reconversion professionnelle puisque je suis arrivée plus tard sur le métier. Et euh, j'occupe actuellement un poste de remplaçante sur une circonscription. Ok, merci. Mmh. Et donc, notre troisième invité c'est Pascal qui est euh, professeur chez Fort-Prof également. Alors, je vais vous présenter. Oui, alors je suis professeur chez Fort-Prof depuis de très longues années, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et dans une carrière professionnelle, j'ai commencé ma carrière en étant enseignante pendant 15 ans. Ah, et j'ai fait tous les niveaux de classe de la petite section CM2. Ensuite, eh bien, j'ai continué en tant que. J'ai passé un, un diplôme de formatrice. Je suis devenue conseillère pédagogique. Et ensuite, je suis devenue donc inspectrice. Et j'ai exercé pendant 20 ans en tant qu'inspectrice euh, de circonscription. Euh, et puis, actuellement, bah, j'ai de la chance. Je suis retraitée. <rire> et donc, euh, j'ai du temps pour moi. Et je continue quand même l'enseignement grâce à Fort-Prof. Voilà. Il ne faut pas que vous arrêtiez non non non parce que euh, l'enseignement euh, c'est une passion je crois qu'on y verra tout à l'heure ouais, ouais, ouais. et donc euh, voilà c'est pour moi c'est ce qui est très important aujourd'hui c'est justement de pouvoir continuer à enseigner avec un peu de temps libre donc ça c'est du luxe moi bon, c'est super donc comme, comme on le voit c'est vraiment euh, trois profils différents ce soir euh, qu'on a la chance d'avoir avec nous et c'est ça qui est super intéressant trois regards différents sur le métier euh, bon, pour une même, même vocation Donc ça c'est super intéressant euh, dès le début, on va peut-être déjà se demander qu'est-ce que c'est qu'enseigner pour vous Qu'est-ce que c'est que le métier Parce que je ne sais pas si on a tous vraiment la même conception du métier, on a peut-être des clichés des fois avant d'en de, de, savoir plus sur le métier. Donc on peut peut-être déjà avoir votre avis sur la question qu'est-ce que c'est que pour vous enseigner et qu'est-ce qui vous a donné envie d'enseigner de, je, je, je peux y aller. <rire> Moi, ce qui m'a donné envie d'enseigner, en fait, je suis tombée dedans. C'est-à-dire que je suis arrivée dans l'enseignement. Ce n'était absolument pas prévu. Je n'avais absolument pas l'intention de faire une carrière d'enseignant Et j'ai été très vite passionnée de, de avec euh, il y a plusieurs choses qui m'ont passionnée. La première, c'est que c'est un métier de créativité, parce que euh, bah, il faut savoir. Euh, motiver les enfants, leur donner envie. Euh, tout le monde peut donner le numéro 5, page 13 euh, du livre. Mais euh, organiser, créer, ça c'est passionnant. Ouais. La deuxième chose, découvrir l'évolution d'un enfant. Et à un moment donné, euh, le voir faire des choses que la veille, il ne savait pas faire. Je crois qu'il n'y a rien de plus euh, gratifiant. C'est gratifiant, oui. gratifiant oh, voilà. et c'est un émerveillement de chaque jour. Voilà. Donc pour moi, enseigner, c'est... C'est tous les jours être émerveillé des, des, des progrès des enfants que l'on a devant soi. Mais à la fois, c'est un métier que vous avez découvert alors. Ah moi, je l'ai complètement découvert. Pas forcément, quelque chose. Une... Pas du une... tout. Pas une... du tout. Une... Au une... départ, au départ, euh, j'étais, je ne pensais absolument pas. Est-ce que j'oserais dire que je n'étais pas l'élève idéal Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, c'était sûr que je n'avais jamais une intention d'enseigner. Et si on m'avait dit que je serais devenue inspectrice, ça a été une révélation quoi. Ça a été une révélation. Je suis arrivée complètement par hasard. J'étais suppléante et euh, je pensais à rester trois mois et j'y suis restée euh, toute ma carrière ouais. Donc euh, parce que, euh, que j'ai découvert le métier et que je n'ai jamais vu le temps passer et que quand on rentre dans une classe on ne voit pas les heures passer et que chaque jour est une découverte et que trouvé, et je crois que je n'aurais pas eu la même vie si je n'avais pas été enseignante aussi bien du regard que j'ai porté sur mes, mes propres enfants que sur cet euh, enrichissement, parce que je crois que le contact avec les élèves est extrêmement enrichissant. Importe, vous avez voilà. ouais, voilà. euh, Et vous, Stéphanie, c'est un constat que vous faites déjà, du coup, avec moins d'expérience, évidemment, ah oui. mais, mais euh, ce sentiment, que vous l'avez, mais vous l'aviez on... avant, parce que vous, c'est une reconversion professionnelle aussi. C'est une Pas reconversion aussi, professionnelle. Venue, si ça. Alors, besoin. évidemment, aussi, je suis venue par hasard, c'est-à-dire que... Euh, j'ai eu une carrière un peu atypique euh, et puis euh, moi aussi, ben, aussi j'ai envie de dire, je n'étais pas l'élève modèle, hein, je n'étais pas partie, pour, on ne <rire> voyait pas en moi une future enseignante. C'est-à-dire euh, Totalement. Donc, euh, je suis passée par plusieurs métiers, euh, par euh, plusieurs autres formations avant d'arriver un matin euh, en me disant, euh, je crois que peut-être l'enseignement peut m'intéresser. Euh, j'ai été pendant des années présidente d'une association de parents d'élèves, donc je suis rentrée ouais, par un autre ouais. euh, ouais. versant. Et puis j'ai rencontré des enseignants, j'ai échangé avec eux, et je me suis rendu compte que peut-être ça pouvait être quelque chose qui pourrait correspondre à ce que je voyais de l'engagement professionnel, de la motivation, de l'envie de se lever le matin, de ne jamais savoir ce qu'on va trouver du oui. jour au lendemain aussi parce que là on travaille avec des enfants et que d'un jour à l'autre il se passe des fois des choses mmh. merveilleuses ou des, <rire> des avancées euh, foudroyantes, des moments plus difficiles mais qui sont tout aussi enrichissants. Donc je suis arrivée là aussi par hasard et je ne regrette pas mon choix. Euh, je vais approcher de la quarantaine et je peux dire que maintenant ça fait vraiment deux ans euh, que je me lève le matin avec la même motivation chaque jour même avec la fatigue mmh. Il n'y a pas de lassitude. Il n'y a aucune lassitude. Vrai. Non, non, non. Okay. non c'est marrant avec autant de décalage dans la carrière de voir à quel point c'est ce même sentiment. Quoi. Ah, oui. Et toi, Nelly, du coup, tu es plus euh... parcours classique bah, Excuse-moi, oui, suis... je suis le parcours classique. <rire> euh, alors, aucune lassitude non plus après ces ans. C'est ce que disait Stéphanie. C'est quand même un métier rempli d'émerveillement au quotidien avec les enfants. Les enfants, vraiment, sont porteurs et sont les moteurs de notre, de notre enseignement. Euh, alors moi, j'ai toujours voulu faire ça, je vais dire la phrase classique, mais c'est vrai, j'ai toujours voulu être enseignante euh, quand j'étais enfant, ben, j'étais un peu la bonne élève, je vais ah m'envoyer des fleurs, mais je crois que j'étais un peu la bonne élève qui écoutait toujours, qui rêvait d'être la maîtresse et ça n'a fait que se confirmer quand j'ai été en classe avec les enfants et au quotidien ça se confirme et voilà, c'est vraiment euh, un bonheur de se lever le matin, même si parfois c'est compliqué, même s'il y a la fatigue et c'est toujours, euh, ils sont contents de nous retrouver, on est contents de les retrouver et comme, euh, voilà, comme disait euh, Pascal, effectivement euh, c'est juste incroyable de voir leur progrès et c'est notre plus grande... Euh, enfin, votre moteur, notre, ouais. on reviendra sur le, le quotidien euh, d'un enseignant en primaire euh, plus tard mais déjà est-ce qu'on peut peut-être revoir avec vous, Pascal qui est euh, enseignante inspectrice de l'éducation nationale, euh, vous former les stagiaires à passer le concours Qu'est-ce qu'on qu qu attend en fait d'un candidat au concours et d'un professeur des écoles En tout cas, moi, d'un jeune professeur des écoles, qu'est-ce qu'on essaie de retrouver chez lui La vocation, on l'a bien compris, c'était un métier quand même, de passion. Mm -hmm. Mais outre ça, comment ça se caractérise Alors, moi, je crois que euh, quand, quand je suis dans les jurys ou quand je suis face à des stagiaires, euh, je me demande toujours d'abord le dynamisme qu'ils vont avoir dans leur métier. Et euh, parce que le dynamisme, c'est avoir envie de progresser aussi, avoir envie euh, de, de toujours faire mieux, sans être dans l'exagération non plus, mais toujours avoir envie de donner Donc, c'est la première chose que je regarde. Ensuite, effectivement, je, je, je regarde aussi la bienveillance que les personnes peuvent avoir envers les enfants. C'est quand même... Euh, voilà, mmh. parce qu'on a des bons moments, et puis on a des moments plus difficiles. Mmh. Euh, et c'est la capacité qu'on a à se distancier, à rester toujours extrêmement responsable de l'enfant qu'on a en face de soi, avec toujours un caractère bienveillant, voilà, donc euh, je regarde beaucoup ça, je me demande si la personne que j'ai en face de moi, elle va être dynamique, elle va être optimiste, elle va avoir envie de progresser, elle va travailler, soyons clairs, c'est un métier de travail, mmh. il ne faut absolument pas se leurrer, et s'il si y aura cette, cette bienveillance, ce petit éclair dans les yeux, en fait moi je le cherche. Je mmh. cherche. Quand ouais. je rentrais dans une classe, je ouais. cherchais l'éclair dans le regard des enfants quand ils regardaient leur maître et l'éclair de l'enseignant qui, lorsqu'il avait oublié que j'étais fond de la classe, regardait ses élèves. Voilà. Ouais. Et ça, je crois que c'est important. Et ça, Nelly, toi tu, tu vis des inspections régulièrement, euh, <rire> oui. on reviendra plus tard sur comment ça se passe, comment on prépare une inspection. Mais, euh, tu, tu arrives à, quand tu es une inspectrice par exemple tu es dans ta classe, est-ce que tu arrives quand même à, à oublier un peu que tu es euh, examiné et revenir dans ton état bah, un peu naturel parce que finalement bah, les enfants en face de toi, ils sont naturels, donc est-ce que tu arrives à retrouver un peu cette authenticité Je pense qu'on est de toute façon authentique parce qu'on ne peut pas faire semblant pas et puis clair. je pense qu'effectivement, euh, comme disait Pascal, ça se voit tout de suite. En tout cas, lors des inspections que j'ai eu et des retours euh, des inspecteurs, ou des inspectrices, euh, Enfin, de ce qui a été dit, c'est que dès qu'on rentre dans une classe, normalement, on le ressent au climat de classe et justement oui. avec euh, ouais. cette relation qu'on a avec les enfants. Après, euh, c'est vrai qu'il y a toujours ce stress euh, immense d'avoir une personne... De bien, euh, de bien faire. Voilà, de bien, mais je pense qu'il faut, euh, faut faire comme on fait au quotidien, justement, pour, euh, voilà, pour montrer euh, voilà, ce qu'on fait et, et être authentique, parce que de toute façon, on peut pas je pense qu'on ne peut pas tricher même, euh, même mm -hmm. dans une inspection. De toute façon, avec les enfants, on peut pas ouais. Avec des enfants, on ne peut pas tricher. Et Stéphanie, vous en avez vécu déjà des inspections eh ben, disons que déjà, il faut le dire, l'année de PES, on est quand même suivi hein, par des conseillers pédagogiques ainsi que des maîtres formateurs. Donc, on a, on a de mémoire cinq visites, donc on est quand même bien accompagnés cette année-là. Et puis, euh, l'année, euh, alors ça dépend peut-être certaines, certaines académies, mais sur, euh, sur notre académie, en tout cas nos, nos circonscriptions, euh, nous avons un accompagnement quand on est titulaire première année, titulaire deuxième année et titulaire troisième année aussi. Euh, et cette année, par exemple, moi je suis en titulaire deuxième année, donc j'ai deux visites de conseillers pédagogiques qui viennent me voir deux fois dans l'année sur mes postes de remplacement. Mm -hmm. euh, voilà. Donc on n'est pas non plus, il faut le dire, lâché comme ça dans une classe, c'est très important. On est accompagné, on est guidé. Et euh, comme vous le dites, elles le disent très très bien toutes les deux. C'est que de toute façon on ne peut pas tricher mmh. parce que l'ambiance et l'énergie qu'on met dans la classe se ressent instantanément et même si euh, ce jour là mmh. vous avez des élèves qui ont décidé de <rire> provoquer <rire> parce qu'ils sentent nos petites tensions ouais, parce qu'on ne le vit pas vrai. non plus complètement ouais, ouais, ouais. Euh, de ouais. façon on est stressé on ne va pas se mentir on n'est pas, pas tout à fait serein même si on est travailleur qu'on donne tout, qu'on prend du recul, qu'on analyse oui, ouais. ses, ses séances, etc., ben, il n'empêche qu'on est stressé parce qu'on veut toujours faire au mieux. Mais euh, les enfants euh, ne mentent pas, eux sont dans une sincérité absolue et du coup, c'est le reflet oui. instantané, je pense, d'une inspection, mm -hmm. c'est de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui match entre l'enseignant et ses élèves et comment on a une posture physique, et comment on, on communique avec eux, des fois que par le regard, mmh. des fois par la gestuelle, voilà. Et ça je pense que ben, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques et les maîtres formateurs sont très sensibles à cela. Donc on peut aussi rajouter la, la partie honnête, honnêteté, authenticité dans les qualités d'un enseignant. Bien, bien sûr, bien sûr. Moi je comprends pour avoir été inspectrice, je savais très bien que quand je rentrais dans une classe, la personne, à la oui. part, elle aurait préféré que je sois ailleurs. <rire> Mais euh, j'ai ai été enseignante, donc j'ai été inspectée. Ouais. Donc je me souviens que c'est le premier quart d'heure qui est difficile. Mais au bout d'un quart d'heure, les enfants, euh, si vous n'êtes pas avec eux, si mmh. vous n'êtes pas authentique, c'est là qu'ils se demandent un peu ce qui se passe. Donc c'est vraiment le premier quart d'heure. Et au bout du, du premier quart d'heure, oui, je dirais, il faut être authentique, mmh. honnête avec soi-même, mmh. humble aussi. Alors humble parce que c'est un métier, on n'est jamais parfait dans ce métier, ça aussi il faut dire. Ouais, c'est pas, pas un métier de perfection, c'est un métier où on fait du mieux qu'on peut et on gère l'improvisation à longueur de temps et euh, ce qui est difficile mais ce qui est absolument à mon avis indispensable, c'est de rentrer le soir chez soi, d'abord de se dire qu'est-ce que j'ai bien fait parce que euh, sinon on se dit qu'est-ce que j'ai raté ouais. et ça ce n'est pas, pas, pas ce qui fait avancer, c'est d'abord de se dire qu'est-ce que j'ai réussi et après ben c'est avec humilité ça j'aurais pu faire autrement et ça je ferais autrement donc je pense que l'humilité aussi euh, ça fait partie de voilà ça fait partie du métier ce qui est parfois euh, un défaut euh, chez les jeunes enseignants ou chez les stagiaires c'est d'être perfectionniste oui. parce que être perfectionniste c'est euh, aller au delà de ce qu'on demande et c'est se mettre parfois en danger ou alors c'est vouloir absolument faire ce qu'on avait prévu sans regarder l'enfant ouais. et sans s'adapter à l'enfant. Donc euh, voilà. Donc il y a de la remise en question, mais, euh, mais il y a aussi quand même euh, un peu d'humanité, savoir être lucide aussi sur la situation. Et puis l'année de la on est là pour apprendre aussi de toute façon. Ouais. Et, et, et être capable de se distancier, je crois qu'en début de carrière, c'est ce qui est le plus dur, c'est que tout le monde est, est centré sur sa fiche de préparation, ce que j'ai fait, ouais. etc. On voudrait tellement que ce qu'on a préparé, ça se passe exactement <rire> comme ça. Et ça ne se passe jamais comme ça, parce que les enfants c'est vivant, ça réagit, ça a des peines et, et comment à un moment donné ne pas arrêter un cours lorsqu'un enfant a un problème, un... voilà, donc c'est un métier d'adaptation. Ouais, euh, si, si vous me demandez une autre qualité c'est l'adaptabilité. Ouais. Je crois que c'est très ouais. important. Ouais, ouais. Et, et du coup, ça fait un peu le parallèle, le lien avec une autre qualité, je pense qu'on retrouve souvent chez les enseignants, c'est euh, surtout en primaire c'est la polyvalence, être capable d'enseigner à des âges totalement différents, donc on parle euh, de petite section maternelles 3 ans jusqu'au CM2, donc à peu près 10-11 ans, ça c'est aussi euh, quelque chose de, de costaud quand même, il faut pouvoir euh, arriver à de ressortir ça, surtout. Je, je, on va parler après de la fréquence à laquelle on change de niveau dans une carrière mais au début on est souvent euh, sur des niveaux différents comme ça vous étiez préparé vous euh, Stéphanie euh, à autant de changements alors euh... parce qu'on sait que le niveau au concours exigé notamment en français oui. mathématiques c'est fin collège oui. et après il faut quand même avoir cette, ce panel de, de niveaux à, à gérer ça c'était euh, une inquiétude vous avez réussi à gérer alors une inquiétude alors pas vraiment une inquiétude parce que j'ai enfin, eu la chance de, de côtoyer des enseignants avant avec qui j'ai pu beaucoup euh, communiquer sur le sujet, donc ils m'ont quand même bien rassurée, accompagnée. Après, ça, ça a été une chance, euh, une chance pour moi. Mais pour des personnes qui n'auraient pas euh, d'enseignants dans leur entourage, etc., je pense que vraiment, euh, en fait, c'est l'adaptabilité. Et euh, on, très vite quand même, si on est à l'écoute, si on est vert d'esprit, et qu'on qu analyse la classe, qu'on est des élèves de 3 ans, de toute façon, on va modifier notre posture, on va modifier mmh. le son de notre voix, on va, on va avoir, enfin, euh, on va de toute façon devenir, on est un peu euh, bah, des comédiens euh, de théâtre <rire> un petit peu, on joue des rôles et on s'adapte. à oui, c'est euh, un public qui fait différent. Absolument, donc euh, on ne va pas s'adresser à des enfants de 3 ans. Alors, je ne dis pas qu'on est en train de leur parler en langage bébé, on leur parle mmh. à, ce sont des enfants que l'on respecte et que. Alors on amène à évoluer et à grandir, donc on les respecte comme des personnes à en mmh. part entière. Mais en tout cas, on va adapter notre façon de, de, de communiquer, de s'abaisser physiquement aussi pour pouvoir les regarder dans les yeux. Tout ça, c'est des postures qu'on va adapter presque naturellement parce que même eux vous guident à modifier oui. la posture. Donc, il fait ça, c'est être à l'écoute et en étant dans cette écoute-là, on va adopter une posture différente avec des élèves qui sont préadolescents, parce que 10-100 mmh. ans, c'est une génération de préadolescents. Et du coup, notre posture se modifie et se module en fonction aussi même de la classe, de sa, de, de sa, mmh. de sa disposition. J'ai envie de dire, il faut s'écouter et se faire confiance. Laisser un peu naturel prendre le dessus peut-être l'instinct. l'instant. Oui, pas. parce que quand on, oui, on s'écoute, et des fois, comme vous dites, quand on veut cette trop perfection, ouais, surtout ouais. les premières années, et eh bien des fois, on aurait, si on m'avait écouté notre naturel, euh, j'ai un souvenir euh, d'une visite où j'ai euh, bloqué sur quelque chose qui, qui n'était pas prévu hein, dans ma fiche <rire> de séance et en fait si je m'étais écoutée, en fait, j'avais la bonne réponse, j'avais la bonne attitude euh, mais j'ai voulu quand même continuer, m'entêter dans ce que j'avais prévu dans et ça a raté, et ouais, clairement ouais. en pleine visite, ça a raté et effectivement, il faut que ça va faire faire réagir réagir et non. en fait c'était ce moment là où j'ai compris enfin, ça m'a vraiment servi de il y avait quelque chose qui me disait, <rire> qui disait que, que, que, non, non, ne fais arrête-toi ouais. reprendre deux minutes de temps les enfants ils ont aussi de la patience hein, euh, ouais. et de dire je, je, je me recentre ouais, je euh, me recentre et je et repars je me sens être juste voilà donc il faut écouter les, les élèves et, et, ouais et toi Nelly euh... Comment, comment tu t'es formée du coup au, à ce dispositif moins de trois ans Parce que ça, euh, on n'est pas forcément formé en tant que, que jeune enseignant. Alors, on est accompagné par euh, les conseillers pédagogiques. Euh, et également, on est mis en relation avec euh, les professeurs des écoles qui ont ce dispositif moins de trois ans. Donc, il y a beaucoup d'interactions entre collègues et voilà, pour pouvoir euh, progresser. Et pour au départ, euh, effectivement, prendre un peu ses marques et savoir comment s'organiser. Euh, après il y a les inspections aussi qui nous aident quand même puisque on a des voilà on nous donne euh, des possibilités à mettre euh, voilà en mettre en place telle, telle ou telle chose dans les espaces ou dans les jeux euh, voilà, pour uh, pouvoir progresser et après c'est surtout je pense avec l'expérience avec le retour des enfants mm -hmm. voilà on apprend beaucoup euh, oui, vois, avec, classe, le, ouais. voilà, avec le retour des enfants euh, à se dire bah, je vais plutôt faire euh, voilà euh, ce mode on va dire d'enseignement où je vais plutôt privilégier euh, des temps euh, très courts par exemple pour les pour les enfants de moins de 3 ans euh, mais voilà c'est vraiment je pense au fur et à mesure et avec l'expérience on apprend je pense aussi à lâcher, euh, à lâcher prise mais ouais. voilà ce que disait Stéphanie quand on sent que ça suit pas ou on arrête je pense que <rire> et on, on, on arrête dans cette affaire différemment et on s'adapte en, en fonction des enfants. Et du coup, vous, Pascal, qui formez aussi des, des stagiaires à passer le concours, euh, comment est-ce que vous les préparez à ça euh, Aux différents niveaux qu'ils vont devoir euh, euh, prendre en main euh, au, bon, La posture peut-être s'apprend sur le terrain aussi, mais, mais tout ça, c'est des, des, des attraptions peut-être qu'il faut arriver à, Alors, à balayer euh. je, je ne sais pas si on les forme vraiment à ça, soyons clairs. On, on les forme... On pourrait les former si on leur demandait effectivement de préparer une séance et de l'adapter à tous mmh. les niveaux euh, après on a parlé des qualités d'un enseignant là par contre les qualités elles sont complètement transversales mmh. qu'on ait des petits mmh. qu'on ait des cm2 euh, l'écoute des enfants alors on est bien d'accord hein. le travail il y en a on va pas se mentir vous avez parlé de la polyvalence la polyvalence c'est difficile parce que enseigner toutes les matières euh, au départ, quand les, même quand on a préparé un concours et qu'on a le concours, c'est pas pour ça qu'arriver dans une classe de CM2, on va être au top pour faire une séance d'histoire, une séance d'orthographe, mmh. une séance. Bon, donc déjà, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mmh. Il y a quand même des outils, c'est important de les utiliser. Voilà, il faut déjà avoir cette humilité, de se dire on ne crée pas au départ, on utilise des outils. Et puis euh, après, c'est vraiment euh, l'écoute des élèves c'est euh, le travail avec les collègues il faut je crois dans ce métier leur dire que un enseignant c'est pas tout seul il, faut, il a des outils il a des collègues mm -hmm. euh, il a le regard des enfants et il doit aussi accepter je crois qu'un enseignant pour un moment donné se sentir solide avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure pour prendre n'importe quelle classe allez c'est 3 ans, 5 ans c'est en tout cas pas la première année, voilà, il faut être clair. Il faut, il faut avoir cette humilité de se dire, bon ben bah, cette année, je, vais, je, je prends la maternelle par exemple, puisque j'ai parlé des semaines, je prends la maternelle. La maternelle, rien qu'au niveau du langage et de l'apprentissage du langage, il faut bien un an pour expérimenter des choses, parce qu'on est aussi là-dessus. On expérimente, il y a la théorie, il y a la pratique, oui. il y a l'apprentissage par rapport aux réactions des enfants. Donc c'est la première année, je vais vraiment travailler le langage, ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire de mathématiques ni autre chose. Mais le langage, ça va être voilà, ce que je vais particulièrement approfondir. Et puis le relais, le, le, le, les autres matières, je vais me laisser un peu porter avec les livres du maître, avec les collègues, avec... voilà. Et puis la deuxième année, bah, je vais approfondir autre chose. Voilà, c'est un, un peu le discours que je peux leur tenir euh, parce, que, parce que voilà, la polyvalence, c'est difficile. Euh, on, et on ne peut pas non plus, soyons clairs aussi, on ne peut pas être expert dans tous les domaines. Là, je pense la cm 2 on ne peut pas être expert en histoire, en géographie, en oui, sciences, oui. en EPS. Donc il y a par contre, euh, euh, je vais prendre l'EPS, Voilà, on a des, pro des, des, des professeurs des écoles qui sont experts en EPS. Ils font certainement un très bon travail et quelqu'un qui est moins expert, il peut quand même faire des choses très sympas en faisant des jeux, en, faisant, en, en utilisant des, des, comment, des, des livres du maître, en faisant des choses peut-être moins sophistiquées, mais qui, fonctionne. qui fonctionnent, les enfants sont heureux, ça se passe bien. On progresse. Je crois qu'il y, y a vraiment ces deux aspects. Là où je peux approfondir et là où bah, je fais ce que je veux. Et j'accepte euh, de ne pas être au top parce ouais. que de toute façon, c'est pas possible. Ouais, ouais. Oui, donc la lucidité, quand même, aussi. Pour, euh... Il y a la lucidité. Après, forcément, il y a le travail. Mais on y reviendra peut-être oui. tout à l'heure. C'est un métier de travail. On prépare et si on prépare pas, ça, ça ne marche pas. Voilà, qu'on soit clair. Ouais. Et c'est le juste milieu entre le travail. La vie personnelle, et j'insiste beaucoup là-dessus, les enseignants qui s'épuisent ne sont pas des bons enseignants. Il faut vraiment cet équilibre. Il faut des temps pour soi, il faut des temps de travail, euh, voilà, parce que c'est quand même un métier fatigant. C'est cet équilibre qui fait qu'à un moment donné, bah, les personnes elles vont progresser. Je crois que quand on démarre allez, on se donne 4 ans, 5 ans pour se dire, bah, au bout de 5 ans, euh, j'aurai un bagage euh, quand même un peu solide, et entre-temps, bah, je ferai des très bonnes choses, puis des choses, je suis moins contente, mais voilà, au bout de 15 ans de carrière, on a encore des choses à apprendre. Oui. Toi, mm -hmm. Nelly, du coup, tu après 7 ans euh, d'enseignement, de, oui. euh, tu es rodée maintenant pour, pour ton niveau, est-ce que, est que tu revois euh, régulièrement euh, tes séquences, ta préparation, ton quotidien, tu es plus à l'aise quand même, mais à la fois, tu continues d'évoluer, j'imagine. Oui, je suis beaucoup plus à l'aise. Ça c'est sûr, en plus ça fait, donc là c'est ma cinquième année dans le même niveau, et le même niveau. Euh, après je me remets souvent en question, je recrée des outils, il y a des outils que je modifie en fonction justement à chaque fois, et puis en plus chaque, chaque année je change donc, de promo entre guillemets d'élèves, donc je m'adapte en plus oui. aux élèves que j'ai et voilà et je différen... enfin, j'essaie ouais. de vraiment différencier en fonction de chaque élève. Pour aider on a euh, des questions appeler, sur, à, euh, à, on dit, sur voilà. la différenciation, on a des questions et on, ah, on y reviendra, on reviendra à la, la fin aussi, mais, mais il y a beaucoup, beaucoup de questions à ce sujet. Et vous, du coup, Stéphanie, euh, en deux ans, vous avez, pour avoir une idée, vous avez vu combien de niveaux vous avez enseigné, dans combien de niveaux différents Quasiment tous. Quasiment tous. <rire> Donc, formateurs, ah, oui. <rire> Et oui, en étant en, en remplacement, c'est aussi ce qui peut être formateur pour commencer, c'est qu'on voit un petit peu tous les niveaux alors des fois un peu, un peu rapidement parce que ça, ça va dépendre euh, du temps de, de remplacement mais euh, on va remplacer effectivement de la petite section jusqu'au cm2 donc là euh, mon poste en particulier euh, demande une très forte adaptabilité ce qui oui. est très formateur et, et aussi du coup on, on, a, on, je veux dire, on assume très vite le fait que la journée ne sera pas forcément parfaite parce que là on arrive dans une des fois une école qu'on ne connaît pas du tout euh, dans un niveau des fois qu'on découvre ben, mmh. à, à l'arrivée euh, dans l'école hein, euh, ça aussi c'est une réalité donc il faut très vite euh, s'emparer des outils de la classe, euh, regarder euh, oui. les affichages essentiels etc. pour prendre la température et pour pouvoir euh, faire une journée euh, au maximum sereine et avancer avec les élèves etc. donc oui j'ai fait de la petite section jusqu'au CM2 euh, en oui. particulier cette année l'année dernière j'étais sur un long emplacement en CM1, donc j'ai fait du cycle 3, mais cette année, pour l'instant, j'ai fait quasiment tous les niveaux. Et Pascal, vous euh, vous, vous recommandez comment ça se passe dans une carrière, un enseignant, il va changer combien de fois à peu près de, oui. de, alors, est oui. de niveau Est-ce qu'il y a des recommandations euh, Alors, bon, ça, il, y a, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur du domicile, oui. de sa vie personnelle, et elle est à prendre en compte. Après, moi je suis la première à engager les enseignants à changer de niveau, euh, parce que, euh, bah, par exemple, c'est incontournable de passer par l'école maternelle pour savoir ce que c'est que la pédagogie, parce que la pédagogie en maternelle, si elle n'y est pas, ça ne passe pas, voilà, donc c'est une école formatrice extraordinaire. Mais quand on a fait du CM2, on comprend aussi ce qui devait être mis en place avant, j'ai prends les deux extrêmes bien mmh. sûr, hein. c'est comme si on prenait CP, grande section, mais donc, le fait de changer et de voir l'évolution d'un enfant à différents niveaux, ça nous permet d'apprendre le métier et ça permet de, à chaque fois de progresser soi-même, voilà. Après, combien de fois dans la carrière, je répète, euh, moi, je, quand j'ai les stagiaires au départ, je leur dis « si vous pouvez, ne restez pas plus de 2-3 ans dans un niveau ». Deux, trois ans parce qu'il faut approfondir, j'entends Nelly tout à l'heure, c'est vrai que… On a envie d'approfondir, on a envie. Oui. Et, et c'est vrai qu'au bout de trois ans, ça roule et c'est quand même une grande satisfaction. Bon, je crois qu'il faut partir au moment où ça roule de trop, si je peux m'exprimer. Oui. En, étant, en étant toujours un, en fonction de sa vie personnelle. mais Parce qu'il euh, faut savoir se remettre un peu en danger pour progresser dans sa carrière. Alors après, il y a aussi une autre chose, juste une chose. C'est que si à un moment donné, on veut monter dans la carrière, et devenir conseiller pédagogique, inspecteur, etc., Là, il faut avoir fait plusieurs niveaux. Il faut avoir cet éventail de vision. Euh, on ne peut pas, à un moment donné, alors certainement c'est arrivé, mais avoir fait qu'un niveau et du jour au lendemain se retrouver à un poste où on aura un regard sur toutes les classes. Donc c'est à la fois formateur, c'est à la fois enrichissant. Ça évite de ronronner, même si je suis d'accord, on ne ronronne pas, mais ça évite à un moment donné, mm -hmm. ça nous oblige à se remettre en question. Et pour des personnes qui, à long terme, veulent avoir une évolution professionnelle, il faut avoir vu différents niveaux. Il faut s'y confronter, comprendre le but des enseignements à chaque étape Suive, Par exemple, suivre les élèves, ça c'est extraordinaire. Ouais. Quand on a la possibilité de suivre ses élèves, euh, on se rend compte que c'est soi-même qui avons fait les ouais. séances et ils ne okay. le savent pas, donc on ne peut pas dire que c'est la collègue qui <rire> fait son travail. Euh, ça permet <rire> vous voyez, de, de se resituer un peu. Ouais. Et puis ça, c'est vraiment passionnant. Moi, je souhaite que les enseignants puissent avoir l'opportunité de suivre leurs élèves. Alors, il ne faut pas non plus 15 ans, on est d'accord. Mais sur deux ans, c est, c est, ça me paraît tout à fait intéressant. Ouais. Et, et vous parlez de l'évolution dans la carrière professionnelle d'un enseignant. C'est quoi du coup l'évolution quand on est titulaire Qu'est-ce qui peut se passer après Comment est-ce qu'on peut évoluer Alors, il y a plusieurs possibilités. Hein. En fait, il y en, a, il y en a deux. Il y a deux grandes branches et puis vous compléterez hein, si j'oublie quelque chose. Il y a la branche qui va être formation. Donc tout ce qui va être. Euh, le, le, le, le diplôme de formateur et donc conseiller pédagogique ou formateur et puis ensuite pourquoi pas inspecteur et et on peut encore monter on peut même avoir des ponts avec le secondaire puisqu'il y a aussi oui. des enseignants qui changent et de l'autre côté il y aurait la branche spécialisation de, du handicap euh, où là on va être sur plutôt des les métiers euh, autour de la grande difficulté scolaire que ce soit les maîtres G, les maîtres E, psychologues, ou alors effectivement euh, euh, tous les postes des, attribués à des classes spécifiques. Euh, et puis il y a des personnes qui continuent à monter et qui vont encore euh, directeurs euh, des REA, directeurs de... Voilà. Il me semble, si je n'ai rien mm -hmm. oublié, qu'on a ces deux branches. Mm -hmm. La branche formation ou la branche spécialité handicap. D'accord. Ok. Donc une évolution possible aussi pour les personnes qui vont justement sortir de leur zone de confort et voir bien autre sûr. chose que l'enseignement. Bien sûr, bien sûr, et ça c'est un choix personnel. Hein. Oui, oui, oui. Euh, du coup, pour rentrer concrètement dans le métier, euh, alors apparemment, si on l'a bien compris, il n'y a pas de journée type, parce qu'il n'y a pas vraiment de, de routine, il euh, y a beaucoup d'imprévus, mais peut-être pour qu'on comprenne bien, euh, est-ce qu'on peut essayer de avoir au moins le le déroulé d'une journée sans dire qu'elle soit type comment est-ce qu'une journée pourrait se dérouler pour toi amélie avec les mini avec les moins trois ans est-ce qu'elle pourrait se dérouler voilà <rire> comment comment ça euh, <rire> comment est-ce qu'elle pourrait se dérouler il y a un temps d'accueil qui est assez important euh, et je le privilégie vraiment parce que ben, voilà, on, les enfants arrivent avec euh, ce qu'ils ont ben, vécu à la maison des voilà, matins un peu compliqués euh, pour la séparation avec les, les parents ils sont tout petits donc je pré... voilà, je... vraiment, je prends le temps pour leur parler, pour échanger, pour qu'ils prennent le temps aussi de, voilà, de rentrer dans la classe, dire bonjour aux copains, aux copines, voilà. On est vraiment dans une bulle, un petit peu un cocon de voilà, oui, il y a beaucoup de réconfort aussi pour des enfants qui ont du mal, voilà, ou qui, sont, euh, qui ont un petit chagrin, donc on prend vraiment le temps de les accueillir. Ensuite, il y a un petit temps où on est tous ensemble, c'est un moment collectif, donc c'est vrai que pour leur âge déjà c'est... Voilà, c'est un critère de réussite on va dire puisqu'ils partagent un moment ils sont assis on est ensemble donc on fait une petite collation donc toujours on va travailler le langage puisqu'on est sur les fruits ou on est sur euh, voilà, des, des, des, pardon, des, des petites collations donc on est toujours sur le langage on travaille le langage oui, il y a l'apprentissage derrière ça oui. chaque atelier Et, de la journée même oui. à l'accueil enfin il y, a, oui. il y a un apprentissage il y a du derrière. langage il y, toujours, oui. il y a toujours un objectif oui. euh, même si pour eux c'est que des temps euh, alors, par exemple, le matin d'adaptation, ben, nous, derrière enseignants, on sait qu'il y a un objectif précis. Mmh. Euh, ensuite, il y a des temps de comptine et de jeux de doigts qu'on partage ensemble, un moment de motricité. Et ensuite, quand on revient, on est sur des petits ateliers ou des jeux euh, libres, avec également des espaces qui sont aménagés pour les enfants. Et euh, voilà, on est sur vraiment des temps individuels, des temps collectifs. Euh, jamais sur euh, des temps, on va dire, euh, de travail très important pour les enfants. Des temps courts Ouais, c'est quoi à peu près euh, Chez donc les enfants de moins de 3 ans, on est sur euh, 5 10 minutes. Oui, donc il faut vraiment multiplier. Euh, les on activités. multiplie les activités. Ouais. Euh, parfois, ben, on ne fait pas du tout ce qui était prévu, puis on modifie en fonction justement des besoins de l'enfant qui est en face de nous, et on va réadapter l'activité en fonction justement lui. Ouais. Euh, de ses besoins. et On revient sur la créativité, hein. on en parlait tout à l'heure, là c'est Et la réactivité euh... aussi je crois. Ouais, et la réactivité. Euh, c'est important parce qu'il faut que ça se passe, euh, oui. il faut saisir ce moment justement, si l'enfant est en train de faire des progrès, on l'encourage et justement on se saisit de, de ce moment, c'était peut-être pas forcément ce qui était prévu. Et puis après, ouais, il y a un petit temps de récréation oui. et on se regroupe et, et la journée, la matinée est très vite passée. Et euh, parce que c'est sur des demi-journées la... Alors, il y a aussi l'après-midi, la enfin, ils sont présents à l'école aussi avec un temps ouais. euh, de repos. Oui. Et Ensuite, on est sur des petits ateliers de langage ou actuellement des petits jeux de société. On ah oui, ben société. D'accord. Et tu es aidée dans ta classe, toi tu as une ASEM Oui. Ouais. Une atm qui est là euh, durant tout le temps euh, de classe. Ça, c'est indispensable pour vous pour, pour euh, Je pense que oui. oui. oui. oui. oui. oui. oui. <rire> pour les. Et vous Stéphanie, du coup, peut-être pour euh, prendre l'exemple de votre classe l'année dernière, c'était le CM1, oui. c'est ça Alors c'est vraiment bah, presque, ouais, presque à l'opposé. comment oui. euh, comment ça peut se passer une journée Et eh bien, bien finalement, euh, il y a une trame qui est commune hein, à toutes les classes. Hein. Il y a ce temps d'accueil, ce, ce rituel qu'on ah, ouais. a en place, en démarrage de, de classe, de journée qui est très important. Que l'on ait trois ans ou que l'on en ait 10, on a besoin de rentrer dans cette bulle où on va être à l'aise, détendu et prêt pour les apprentissages. Donc ça, c'est, je pense, le point d'honneur essentiel à un démarrage de classe, c'est ça. C'est-à-dire arriver, avoir quelque chose de routinier qui paraîtrait un peu euh, automatisme, mais qui permet à l'enfant de rentrer dans son métier d'élève. Et nous aussi, de rentrer dans l'ambiance de classe, d'avoir le temps de peut-être, parce que qu'avec les semaines qui passent, on commence à les connaître et on sent si... On, on a un de nos élèves qui n'est pas enclin, etc. Mmh. Donc ça nous permet aussi nous de faire le tour, de s'approcher, de, de prendre discuter dans la température, prendre euh, euh, de la température <rire> et se dire oh, aujourd'hui peut-être que certaines choses vont être plus compliquées que d'autres et de très vite se capturer. dire, d'adapter, euh, de dire bon peut-être qu'on va temporiser un peu plus mmh. rapidement mmh. les activités. Euh, J'avais prévu cette séance d'apprentissage un peu lourde. Je sens qu'aujourd'hui, je, euh, ben, je vais la décaler à demain. Aujourd'hui, on va faire du réinvestissement. On mmh. va, on va, voilà, on va trouver des jeux, on va euh, ouais, recréer une émulation parce que c'est un des fois, bah, mmh. bah, on est moins bien hein, certains jours. Les enfants, ils ont leur moment, euh, voilà. Mais euh, le rituel dans toutes les classes, c'est très très important. Qu'on est trois ans ou dix ans, je trouve que c'est un démarrage essentiel et c'est aussi très bon pour euh, mmh. nous enseignants. Ça nous permet de nous repositionner et de démarrer la journée avec eux. Voilà. D'accord. Ouais, donc il y a quand même une, un parallèle quoi, qui se fait. Oui. et on retrouve un fil rouge. Et, euh, et vous, Pascal, pour le côté plus institutionnel, comment justement est-ce qu'on prépare sa, sa classe Comment est-ce que ça se passe Comment euh, peut-être essayer de schématiser un petit peu pour les personnes qui découvrent le métier aujourd'hui Mais on, vous parle de support tout à l'heure. Est-ce qu'on a des, euh, des fiches prêtes euh, des Comment on prépare sa séquence Alors. Euh, moi, j'ai dis toujours que euh, les enseignants doivent, la première chose qu'on doit faire quand on débute ce métier, c'est d'avoir ses outils. Donc, il, doit, il faut qu'on ait des livres du maître. Ça me semble indispensable. On ne, quand je parlais de créativité tout à l'heure, c'est créer à partir de choses quand même dont les trames sont déjà proposées. Euh, on ne peut pas réinventer des démarches. Et puis, ça demande un temps fou. Je vais prendre un exemple, par exemple, en CP. J'allais dire, pour faire une méthode euh, d'apprentissage de la lecture, et je suis bien placée... Euh, pour le dire, euh, on met des mois et des mois pour prendre en considération tout, tout, les, tout ce qui doit être mis dans l'apprentissage de la lecture. Alors, ce n'est pas le soir, quand on prépare sa séance d'apprentissage, qu'on peut le faire. Donc, il faut avoir euh, des, des, comment, des livres du maître. Après, il y a des sites institutionnels. Donc, ce qu'on on propose aussi, et ce qu'on rappelle, c'est qu'on ne peut pas passer des heures à regarder sur tous les sites qui existent d'abord parce qu'il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons et puis parce que les sites euh, institutionnels, ils ne sont pas si mauvais que ça quand même. Hein. Mmh. Donc il y a le Cité du Skoll, mmh. qui ouais. est une grande toile d'araignée, mais quand même euh, quand on comprend comment ça marche, on peut aller chercher ce qu'on veut. Il y a les sites euh, académiques et puis, si je ne m'abuse, il y a aussi la Fabrique Fort Prof. Mmh. Et donc il est très important que l'enseignant, il ait, voilà, son matériel pour gagner du temps pour être plus efficace, pour préparer sa classe, pour être sûr aussi qu'il va mettre en place des démarches qui sont validées. Voilà. Et puis, bah, juste pour être. voilà, Comment on prépare sa classe On fait son cahier journal tous les matins mmh. ou le soir, enfin, peu importe, ça c'est une organisation. Euh, tous les jours, on écrit reporter, reporter, reporter. <rire> euh, donc ça veut dire qu'on passe deux jours à préparer toute sa semaine on en a à peu près pour 15 jours derrière. Mais voilà, mais, Ça, mais au moins on anticipe et, et dernière chose, je dis aussi euh, aux stagiaires quand vous avez préparé votre séance, fermez les yeux, théâtralisez dans votre tête, vous êtes dans la classe, parce que maintenant vous allez anticiper, tout ce qui peut se passer Et là que vous n'avez pas mis sur le papier, mmh. donc visualisez que vont faire vos élèves, hein vous allez leur demander de ranger des noms sur la table, ils vont tous ranger les affaires dans la case par exemple. Il y, a, il y a des choses comme ça, c'est l'anticipation. Donc c'est préparer avec des outils, préparer son cahier journal, et ensuite c'est euh, faire le okay. film dans la tête okay. pour se dire est-ce que j'ai pensé à tout Voilà. OK, euh, donc ça c'est la théorie. Oui. Et en pratique alors vous, Nelly et Stéphanie, comment ça se passe on écrit reporté, hein, un... <rire> on écrit, on écrit reporté et oui, il y a toujours ce, toujours le cahier journal pour pas perdre non plus les objectifs et pour effectivement savoir où on va amener nos élèves. Après, oui, dans la pratique, on s'adapte, enfin, personnellement, s'adapte en fonction des élèves toujours. Donc effectivement, on peut un petit peu gribouiller notre cahier journal. Parce que ce cahier journal, c'est votre livre de suivi pour tout le monde comprenne, c'est un livre de, de suivi de votre classe. notre En fait, on va considérer ça, en fait, c'est sûr. Alors, ça aide aussi à avoir un rythme. Oui. Ça, c'est très important parce que euh, vous imaginez, même nous, adultes, faire trois heures de géographie. <rire> non, <rire> voyez-vous Donc, en fait, on, ça nous permet aussi de rythmer notre journée, d'apporter du dynamisme, de changer d'apprentissage, d'outils. Parce que du coup, on a une visibilité sur notre journée, sur les outils sur lesquels on va travailler, ce qu'on va dire la manipulation, etc., en recherche. Tout ça, c'est important parce qu'il faut vraiment, sur une journée, qu'il soit passé un petit peu par tous les outils. Parce que sinon, on crée de l'ennui, euh, les élèves se fatiguent, se dissipent et c'est une ouverture à euh, la complication. Donc, euh, du coup, euh, ce cahier journal, il nous permet aussi de savoir si on a une dynamique sur la journée qui va, qui va, qui va correspondre. Et puis, il doit être déribouillé. Moi, on m'a mmh. toujours dit, <rire> oui. s'il n'y a pas de rature sur ton cahier journal, ce n'est pas un cahier journal. Donc, on un... le prépare en Il <rire> est vivant aussi, ce cahier journal. Eh oui, il est vivant et il est le reflet de la classe. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple, l'année dernière, par exemple, euh, il y a une période où j'ai eu 8 élèves de malade. Donc, j'avais prévu une semaine avec certains apprentissages. Ben, 8 élèves sur une classe de 26, eh bien, on stop tout. On ne mmh. peut pas démarrer mmh. des apprentissages avec 8 absents. Donc ben, ce qui est le journal qui, qui m'a peut-être demandé euh, deux jours de préparation, eh bien j'ai attendu que tout le monde revienne ou quasiment la totalité à classe pour pouvoir redémarrer. Donc je suis revenue ben, sur des réinvestissements, des exercices, on a travaillé. Et au fur et à mesure de la journée, ben, vous modifiez euh, dessus. Donc c'est très important puis ça vous permet de suivre parce qu'il y a des journées qui passent tellement vite que des fois on va oublier hein, ce que l'on a fait, c'est tout bête ou euh, par moins. exemple on attaque une séance et puis en fait il y a un collègue qui bon maintenant avec le protocole mais je parle de avant le protocole <rire> qui vient toquer parce que les élèves viennent remettre une lettre pour mmh. leur musée etc mmh. donc ça va casser la séance donc nous il faut qu'on puisse noter qu'on s'est arrêté là pour pouvoir reprendre le fil parce que des fois on perd le fil aussi et c'est vraiment un guide au quotidien c'est le fil rouge de, de, de, de, pour moi je le vois comme un fil rouge et, et vous en tant qu'inspectrice c'est quelque chose que vous allez regarder le cahier journal alors il y, a, il y a des documents qui sont institutionnellement obligatoires et il y en a d'autres qui le sont moins le cahier journal doit être obligatoire donc un enseignant doit avoir son cahier journal euh, pour l'inspecteur mais pas que pour l'inspecteur euh, il doit avoir son cahier journal pour que s'il si est remplacé, la personne qui arrive sache où en sont mmh. les élèves mmh. et, et qu'il puisse être dans la continuité des apprentissages, donc ça c'est un document euh, absolument indispensable les autres documents qui sont euh, institutionnellement obligatoires sont euh, les progressions de programmation et là c'est pareil bien sûr que l'inspecteur le regarde enfin bon, l'inspecteur il ne vient pas tous les jours c'est surtout s'il y a un remplaçant il doit savoir où en sont les élèves dans la progression et dans la programmation. Donc ce sont des outils parce que on n'oublie pas quand même que l'objectif c'est l'apprentissage des élèves, la continuité des apprentissages pour les élèves et que toute l'institution doit euh, s'organiser pour que ça se passe comme ça. Donc si quelqu'un arrive du jour au lendemain, euh, ça, et ben, ça, ça doit en continuer et les élèves ne doivent pas avoir de rupture. Donc ce sont des documents obligatoires c'est un, un métier très riche au delà de l'enseignement il y a aussi vraiment toute une structure autour à apprivoiser bien, bien sûr et, et du coup quand on est jeune, jeune enseignant, euh, entre le rythme vous parliez tout à l'heure de la vie perso la vie professionnelle euh, l'année du coup en stage et à l'inspe ce rythme là comment on arrive à le gérer euh, du coup vous Stéphanie c'est encore un peu frais est <rires> comment est-ce que, euh, est que l'année de préparation au concours elle, intense elle oui. est intense elle est dure on le sait mais l'année qui suit elle est dure aussi. Elle est dure aussi, est dur aussi pas, dans, pas de la même manière. Euh, quand on est en préparation de concours, on rentre dans une bulle de. Voilà. On se modèle à se préparer au concours. Euh, c'est une chose. Là, d'un coup, on est à la fois étudiant et en classe, mais on a en classe aussi, on est stagiaire. Donc, il y a toute cette articulation qui est assez complexe. Euh, les premiers temps, ben oui, c'est un peu compliqué. Puis. Euh, souvent, parce que pour avoir discuté plusieurs collègues, les visites ce sont des grands moments d'angoisse et de stress, mais très vite il faut trouver, il faut mm -hmm. inverser la vapeur et se dire qu'en fait heureusement qu'on a ces visites et ces accompagnements pour nous apprendre à, à avoir beaucoup plus de recul et à évoluer dans nos pratiques et à se confronter à l'échec mm -hmm. parce que ça c'est une réalité. Euh, de, de oui. On ne, comme on, on ne naît pas parent, on ne naît pas enseignant, <rire> on l'apprend chaque mois, à chaque déconvenue, à chaque moment magique, c'est ce qui nous modèle et c'est ce qui nous fait évoluer. Euh, donc euh, cette année-là, elle, elle est intense aussi au niveau émotionnel, etc. Oui, c est, c est euh, ça qui se changé. joue. Oui, oui. c'est ça. Il se joue plein de choses. Euh, et puis dans notre regard du métier, parce que des fois il est faussé. Donc c'est bien qu'il se genre de live, parce que c'est une réalité aussi. C'est vraiment d'avoir Voilà. Un aspect, euh, de avoir des contenus, parce que c'est comme tous les métiers, on se projette sur des choses, on s'imagine, mais tant qu'on ne les a pas vécues euh, physiquement, mentalement. Il est difficile de se dire euh, mmh. si on est fait ou pas pour ce métier et si voilà donc euh, cette année-là mais... est très intense dans tous les sens du terme mais euh, fort enrichissante et euh, voilà c'est l'année où on mmh. sait euh, si ça va être <rire> le métier de notre vie ah, en tout cas, ouais. euh, oui oui c'est le terrain, terrain quoi ouais, le terrain. et toi Nelly tu, tu aurais des, des conseils du coup pour arriver à ce soit gérer son stress gérer la fatigue gérer le travail à fournir euh, sur vraiment l'année euh, bah où on prend sa, sa classe en main la première année en fait où on est en stage euh, en titularisation. est-ce bah, que toi tu te rappelles un peu vous le disiez tout à l'heure je pense qu'il faut aussi trouver un, un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle et il faut pas rester voilà euh, bah, il faut pas non plus euh, se donner corps et âme parce que je pense que sinon on va, va s'y perdre et même pour les pour nous, pour les enfants c'est pas bénéfique, il faut aussi prendre du recul ouais. et c'est pas évident. C'est vraiment la première année où on veut, voilà, on veut être perfectionniste, on veut tout faire à fond, et on, on s'y perd. Et je pense qu'il faut vraiment prendre du recul, prendre du temps aussi pour soi, se poser et beaucoup et aussi discuter, échanger si on a des, voilà, des, des problèmes, quand on a des problèmes avec des parents, ou voilà, si on est en difficulté. Je pense mmh. que c'est important de communiquer avec l'équipe et ouais. de ne pas rester tout seul. Voilà. Donc la communication avec, euh, avec l'équipe, avec ses professeurs à, à l'INSPE, avec son binôme de classe, parce qu'on a un binôme de classe, c'est ça oui. Est-ce qu'on euh, oui. peut en parler comment ça se passe en fait C'est un, pro, un professeur qui va prendre la moitié du temps en fait, la classe en main oui. et qui, oui. sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Oui. On est à mi-temps sur une, sur une classe ou des fois ça veut dire que ce soit deux classes mais en général on est à mi-temps. Donc du coup, en général, il y a une répartition avant la rentrée des matières, hein, puisque chacun va travailler sur certaines matières, puisqu'en mi-temps on ne peut pas absorber tout le programme. Donc il y a un partage qui se fait. Et là c'est très important, on l'avait déjà dit hein, au moment, quand on avait parlé du concours, c'est la communication, hein, ça, ça reviendra constamment dans le métier. On n'est pas seul en fait. Et, et ça, c'est souvent ce qui peut poser problème aux, aux, aux étudiants qui démarrent, aux professeurs stagiaires, qui n'ont pas cette habitude de travailler en équipe. En fait, c'est le travail d'équipe qui fait réussir dans une classe, hein, qui permet oui. de progresser, de se remettre en oui, question. On n'est pas, oui. pas seul et surtout, il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas s'enfermer dans son stress, dans le fait qu'on ne se sente pas légitime parce que nous sommes juste stagiaires. Nous mmh. sommes là pour apprendre et notre binôme, à ce moment-là, il va être... Notre, ben, notre premier accompagnant. Euh, euh, voilà, donc en général, euh, ces personnes-là enfin, ont cette envie-là de partage. Donc en général, oui. ça se passe souvent très très bien. Et euh, ils nous guident. Euh, ou alors, euh, moi, j'ai je, je, des souvenirs d'être au téléphone avec mon binôme et de lui dire Là, je crois, est-ce que tu penses que ça peut fonctionner Et de me dire ben, Oui, ou alors non, là, je pense que tu vas te heurter à une oui. difficulté. Donc c'est très important et oui. de ne pas avoir honte de, de dire au secours oh de... là je, je ne oui. sais pas, je ne sais pas, et puis aussi à les autres collègues, parce que quand on ouvre la porte de sa classe il y a un couloir et puis il y a d'autres portes et puis il y a d'autres collègues, oui. et puis oui. il y a la pause entre midi et deux, qui permet de vider son sac quand on en a envie et d'échanger, de dire ben bah, moi j'ai fait j'ai fait cette séance j'ai je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai parce que des fois c'est pas facile de s'analyser oui, au début euh, oui possible. au début et puis des fois on a l'impression euh, ou alors c'est d'autres collègues qui nous ont conseillé sur la séance qui a super bien fonctionné on l'amène et on a senti que le souffle <rire> est retombé et puis en fait c'est en discutant qu'on se rend compte qu'on a loupé l'essentiel en fait on a juste la petite phrase qu'il mmh. fallait qui a fait que ça n'a pas pris donc euh, c'est important de, de rester en contact avec toutes, toutes les personnes, toutes, toutes les équipes, communiquer, communiquer, ne pas avoir peur. Okay. Et souvent, ça fait plaisir aux collègues un peu qui ont plus d'expérience de oui, venir en aide. Aider, parce que justement. des fois, ils se sont sentis eux à ce moment-là dans cette, dans cette difficulté de solitude. Ça. Donc euh, non, non. C est, c est parce que Pascal, comment ça se passe une fois que les résultats du concours tombent, donc euh, du début juillet pour un format classique Comment ça se passe après du coup jusqu'à la rentrée alors, il euh, y, y a plusieurs... Euh, ça dépend des académies aussi. Les organisations peuvent être différentes. Il euh, y a, a l'accueil institutionnel. L'accueil institutionnel, ça peut être l'inspecteur d'académie et son équipe, c'est-à-dire euh, l'UNIA normalement, qui, qui peut aussi se présenter pour présenter le cadre institutionnel au niveau de l'académie. Et ensuite, ce sont les circonscriptions. C'est donc l'inspecteur de circonscription avec les conseillers pédagogiques qui vont recevoir les 10, 15 stagiaires qui vont être dans leurs écoles. Okay. Là, ils vont présenter la circonscription et les conseillers pédagogiques font se positionner aussi pour prendre des rendez-vous, pour les fameux rendez-vous. Euh, et, et, et aussi, euh, alors, il peut y avoir aussi des stages. Dans beaucoup d'académies, il y a parfois deux jours de stage où là, euh, on, les conseillers pédagogiques travaillent avec euh, les, les, les, les, les professeurs des écoles stagiaires pour revoir un peu la préparation, etc., un temps aussi où ils vont dans les récoltes pour prendre euh, voilà, la température et puis se préparer dans leur classe, donc voilà, il y a, y a quand même une formation et un accompagnement. Euh, après, euh, j'adhère totalement à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'un enseignant il n'est pas seul dans sa classe, il ne doit pas être seul, il ne doit jamais rester seul face à un stress, face à une difficulté de discipline face à, à un sentiment personnel, face par exemple à la misère qu'il peut avoir et qu'il peut prendre de plein fouet euh, un enseignant il doit tout de suite alors. il y a dans les équipes de circonscription les conseillers pédagogiques si on a des problèmes de, de, de posture d'autorité on n'attend pas trois mois et on n'attend pas les premières il y a une humilité on sent tout de suite que ça ne va pas on appelle à l'aide immédiatement les formateurs sont là pour ça avant d'évaluer, ils sont formateurs ils doivent venir vous donner les techniques, ils doivent venir vous aider ça c'est la première chose. Donc il faut appeler avant que ça dégénère, parce qu'une classe on arrête avant et après on ne peut plus. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut quand on est dans une école, on ne va pas se mentir, les écoles sont des microcosmes. Alors qu'est-ce qui se passe Il y a des gens sympas et il y en a qui le sont moins. Soyons, soyons réalistes, d'accord Alors tant mieux si le binôme est sympa et si ça se passe bien et s'il y a vraiment une entraide. Parfois, ce n'est pas la vérité, on ne va pas mentir non plus. Oui. Parfois, vous avez quelqu'un qui est en binôme mais qui a une vie personnelle compliquée, qui n'est pas, pas disponible, etc. Donc, on regarde dans, dans l'école aussi. Oui. Quel est l'enseignant avec qui on va avoir une affinité Voilà. On ne va même pas parler de sympa ou pas sympa. C'est la personne qui, qui, qui est ouverte qui va pouvoir vous aider. Et celle-là, on va aller la voir euh, et on va créer ce lien dont on a absolument besoin. Et je oui. suis d'accord. Et après, il y a le directeur. Les directeurs sont très chargés. Et donc, il faut aussi faire très attention de ne pas non plus les envahir. Mais ce sont des personnes ressources extrêmement pertinentes qui ont souvent et la plupart du temps l'expérience et qui sont là pour vous aider. Donc, je crois qu'il faut, quand on est un enseignant et qu'on débute une carrière, on se dit qui peut m'aider, qui <rire> des peut m'accompagner. Il ouais. y a les formateurs, il y a les maîtres formateurs, il y a le directeur, il y a des enseignants. On reste pas seul. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'humilité. Parce que l'humilité, mmh. c'est aussi de se dire « je tiens pas la classe mmh. ». Et donc, ça veut dire que le lendemain, j'ai pas envie de rentrer dans la classe parce que c'est dur une classe qui va pas bien. Mmh. Et donc, c'est pas commencer à se dire « je ne suis pas faite pour ce métier ». Peut-être que c'est le cas. On ne va pas se mentir non plus, ça arrive. Mais peut-être que c'est tout simplement des techniques. Et c'est un métier qui s'apprend. Donc, si j'ai l'humilité de dire « j'appelle », j'appelle au secours on vient m'aider tout de suite et je peux résoudre mon problème et quand aux visites, ce sont effectivement c'est un peu l'ambiguïté formation évaluation mais dans le terme d'évaluation c'est évaluer la progression c'est pas évaluer la perfection mm -hmm. et je crois que souvent les, les jeunes stagiaires on peut comprendre voient l'arrivée la, du formateur comme il faut que tout soit nickel non il faut que la préparation elle soit il faut que le travail soit fait je vais faire des erreurs, je vais écouter le formateur, je vais analyser, pas me défendre, il y a une confusion, mmh. on ne se défend pas, on analyse et, et puis on va progresser et euh, voilà si on démarre de très bas et qu'à la fin on arrive, c'est parfait, oui. c'est parfait. Il y, y a quand même du coup du, du soutien à, à rentrer entre sûr. le moment où on apprend qu'on est lauréat, qu'on est super content, il y a un peu de, de folie. Et rapidement aussi les premières angoisses qui arrivent comment je vais faire parce qu'on a beaucoup de questions là dessus et on, on va y venir euh, bientôt comment est ce que je fais en fait entre euh, ma posture de candidat à lauréat et ma posture maintenant d'enseignante? Euh, toi Nelly tu avais eu tes, ré... ton, tes affectations rapidement une fois que tu avais été eu euh... alors, alors toi, eu comment tu eu... as préparé ta rentrée alors moi j'ai eu un petit mais je suis un cas exceptionnel je pense j'ai eu, eu un petit souci informatique donc, euh, j'ai su euh, mon niveau de classe. C'est une réalité aussi, ça a fait arriver. Et ça bien a sûr pu arriver. arriver. Oui, bien. Euh, et, et ça survécu. Su, je pense, quelques jours avant et j'ai survécu. Une équipe euh, voilà, qui m'a accueilli euh, et puis tout s'est très bien passé, même si c'était quelques jours avant et que l'angoisse était... Euh... Donc, du coup, comme tu savais pas, tu avais préparé ouais. plusieurs séquences pour différents niveaux. Euh, comment tu as fait euh, j'attendais, j'attendais, euh, j'attendais vraiment. Euh, et après, si après tu... c'est très, enfin, pour préparer vraiment tous les niveaux, ça aurait été. Euh, ouais. pour, en tout cas, je honnêtement, je n'ai pas fait. J'ai vu, j'ai bien, voilà, euh, on va dire étudié les programmes, mais c'était trop vague. il y a tellement bien de sûr. niveaux. Donc, le le fait, pas... Dans ce cas-là, c'est Moi, j'ai si, attendu. Si ça arrive, c'est d'attendre. Oui, si bon, après, sûr, voilà, peut être logique. Ils ne peuvent pas préparer tous les niveaux en sachant ouais. pas quel niveau ils vont avoir. Non. Euh, vous savez, les, les suppléants, euh, ils sont du jour au lendemain enseignants, euh, oui. et, et quand on est remplaçant, voilà. oui. donc on a parlé d'adaptabilité, oui. alors on a une petite sacoche dans laquelle on a quelques jeux, oui, allez oui. soyons clairs, oui. on a quelques comptines, quelques jeux de maternelle au oui. cas où, oui. on a quelques exercices, euh, voilà, il faut avoir un petit bagage, des petites choses comme ça, c'est du jour au lendemain, et puis après, bah, le premier jour, on fait ce qu'on peut, et puis après on construit. Oui. Donc, L'attente, parce que la vérité aussi, c'est que moi j'ai eu hein, parfois des, des enseignants qui sont restés 15 jours dans ma circonscription euh, avant d'avoir un niveau de classe. Parce que le temps que les mesures de carte scolaire se fassent, il y a des mouvements mmh. et parfois bah, mmh. ils sont mis sur les derniers postes. Mais voilà, aujourd'hui franchement, il y a tous les outils pour aider ah il ouais, y, oui. y a des choses qui sont clés en main. Je ne dis pas qu'il faut faire toujours ça. Mais il faut aller au plus rapide ah, et au plus efficace. Il y a des solutions pour ça, Alors, on va rester oui, là, mais... bloqué là-dessus. Et vous Stéphanie, par contre, vous avez pu avoir euh, vos affectations rapidement. Alors moi, je les ai eues assez rapidement puisqu'on avait eu ben, cette année-là les, les résultats relativement tôt, donc j'ai eu le vent de mon affectation et du coup, euh, je les ai eues deux jours avant la fin, de, la fin des, des classes, donc euh, ce qui m'a permis de contacter oui. l'école et d'aller voir directement okay. les collègues. Donc ça c'était une grande chance. Donc on a pu se mettre d'accord et se répartir. Parce que moi j'avais deux, je pas sur un mi-temps, J'avais deux deux cartons. J'avais deux niveaux de okay. classe. Euh, et du coup ça m'a permis de voilà de, de préparer et pendant les vacances. Ben, J'ai pris le temps de, de préparer au moins la première euh, les oui. deux premières semaines puisqu'on n'y est qu'à mi-temps. Et puis après avec le temps en prenant la température de la classe, en me familiarisant avec les outils parce que du coup la maternelle ça peut être très, très, enfin, ben, c'est ce qui est aussi, ce que j'apprécie beaucoup en internet, c'est qu'il y a énormément d'outils de manipulation, donc on ne peut pas, j'avais pris un peu des photos <rire> avec mon, de mon téléphone pour avoir un petit peu, savoir quels outils j'allais pouvoir utiliser dans certaines séances, mais avec le temps, après, on se familiarise aussi avec les outils de la classe, et du coup, on, on modèle au fur et à mesure notre, notre travail. Mais moi, j'ai eu cette chance-là, contrairement à Amélie c'est ça, c'est vraiment deux cas différents, mm -hmm. opposés, mais finalement, oui. dans les deux cas, ça se fait, vous avez le luxe de oui. savoir à l'avance, mais en fait, ça se fait et oui. ça se fait, ça ça fait se très fait. bien. <rire> Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le métier, c'est vraiment passionnant. Mais on va quand même passer aux questions parce qu'il y en a beaucoup. Et finalement, on va, on va répondre à pas mal de d'interrogations. Euh, on va attaquer sur des questions qu'on avait déjà sélectionnées. On en a pas mal. Et je pense qu'il y en a déjà qui sont tombées euh, en commentaire aussi. Alors, euh, on a Margot qui. Euh, Merci qui nous posait une question. Elle nous dit je travaille actuellement en REP et nous avons énormément de gros problèmes sociaux et une grosse pression psychologique. Comment faire abstraction de ces problèmes une fois à la maison On en a un peu parlé tout à l'heure, ça dit perso. Euh... Alors bon, moi je, là j'ai je, été enseignante hein, euh, pendant plusieurs années en REP, donc je comprends parfaitement qu'à un moment donné, la misère sociale euh, peut vous atteindre. Euh, et je dirais deux choses la première on parlait on n'est jamais seul mais il ne faut pas rester seul non plus avec cette, ces, ces émotions qui sont parfois très difficiles parce que voir des enfants souffrir être témoin de, de difficultés sociales euh, difficiles ça peut vous miner alors il y a un travail sur soi à faire c'est comme un, un médecin c'est comme une infirmière si à un moment donné, on vous ne vous fait pas ce travail, c'est-à-dire si vous ne rentrez pas de manière imagée, posez le cartable en vous disant « j'ai ma vie de famille, j'ai ma vie personnelle, il faut que je fasse attention à moi parce qu'on me disait une élite. » Si à un moment donné, moi, je sombre, je ne peux pas être efficace vis-à-vis -vis des élèves. Si je suis capable de faire ça, alors il n'y a pas de problème. Si à un moment donné, je ne suis plus capable de le faire, parce que moi-même, je peux être ébranlé. Là aussi, humilité, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien, il y a des cellules d'écoute les psychologues il faut se faire accompagner c'est évident et puis si vraiment on ne va pas bien et moi je l'ai fait je suis restée cinq six ans dans une école très dure, et la dernière année j'avais des cp et à un moment donné je ne pouvais pas rentrer chez moi sans oublier mes, mes élèves c'était trop dur j'ai terminé l'année et j'ai changé d'école en oui. disant au bout d'un moment je ne peux plus ça m'affecte trop quitte à revenir il faut partir pour revenir oui, il faut se protéger oui. voilà donc c'est, chacun doit faire un peu cette analyse, est-ce que je suis capable, est-ce que je ne vais pas bien mm -hmm. Où j'en suis Nelly, toi tu le vis au quotidien, tu oui. enseignes en REP, tu arrives à, à, gérer, à gérer ça Alors c'est parfois difficile, c'est ce que disait Pascal, on a des situations parfois compliquées à gérer après on en parle énormément, Moi, j'ai la chance d'avoir une, une équipe très soudée, on est très soudés et je pense que encore plus, peut-être en rêve plus, euh, avec les rêves, avec les situations que l'on vit au quotidien et on en parle énormément et c'est vrai qu'en voilà, arrivant à la maison, euh, on essaye même si parfois c'est compliqué de, voilà, de se préserver aussi parce que ben, le lendemain de toute façon, euh, mmh. il faut être là, il faut être présent et puis il faut essayer voilà, d'avancer et, et ce sont un peu des éponges aussi les enfants oui. donc je pense qu'ils ressentent euh, voilà, si on a angoissé, si, oui je pense qu'il faut, qu faut bien durer. faire la part des choses et prendre du recul sur les situations. Ok, merci. Euh, on a Résika qui, euh, qui nous demande quels peuvent être du coup les aspects les plus compliqués du métier à gérer. Alors, c'est peut-être du coup des aspects compliqués à gérer. Bah, moi, je, je, je, il faut peut-être euh, leur demander. Elles sont, elles sont dans la classe actuellement. Je, je verrai effectivement la misère sociale, c'est sûr, la misère. Et... Et toutes les drames mmh. qui peut y avoir mmh. et puis la deuxième difficulté c'est euh, les enfants hautement perturbateurs qui vous déstabilisent qui font que vous ne pouvez absolument pas enseigner ce que vous aviez prévu euh, et, et je n'aime pas parler d'enfants handicapés parce que ce ne sont pas les enfants handicapés qui posent problème aujourd'hui il y a énormément d'enfants handicapés qui ne posent aucun problème et quand on parle des enfants hautement perturbateurs on est d'accord ce sont des enfants qui vont mal je mmh. préfère le dire c'est pas un diagnostic mmh. Ce sont des enfants qui vont très mal et qui parfois intelligemment explosent pour euh, exprimer cette souffrance et, et donc pour les enseignants c'est la gestion de cet enfant et parfois le temps qu'il y a entre tout le système qui va se mettre en place parce que c'est long et c'est difficile, pendant ce temps-là l'enseignant il a cet élève, puis, bon, il ça. a la pression, il a, il a la culpabilité parce qu'il a l'impression que les autres n'avancent pas. Oui. Voilà. Pour moi, je dirais que c'est les deux gros cas qui sont extrêmement difficiles, avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, de ne pas rester seul, etc. Mm -hmm. ouais, vous oui, vous aussi, quelque si chose oui. que vous confirmez. Oui, oui. Euh, une question de, de Julien euh, sur la reconversion professionnelle, on ne l'a pas trop abordé un petit peu avec vous. Est-ce qu'à 40 ans, c'est compliqué de se reconverser Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a toutes les chances Oui. Peut... je les ai pas encore mais presque. <rire> <rire> je voilà. euh, alors euh, oui effectivement c'est tout à fait possible et je dirais que c'est pour certaines situations un atout euh, d'avoir une vie professionnelle avant euh, je vais parler de, de, de mon cas. J'ai travaillé beaucoup dans le commerce et dans plein d'autres types de structures donc euh, ce qui m'a permis de me sentir vite à l'aise par contre, moi c'est la communication parce que ça faisait partie de, de mon ancien métier euh, du coup euh, c'est quelque chose qui me permet euh, surtout sur mon poste euh, actuellement de remplacement de très vite voilà euh, euh, ne pas hésiter à appeler à l'aide croiser euh, quelqu'un dans les couloirs et ne pas avoir peur euh, de oui, oui, cette maturité oui. Euh, euh, oui, oui parce que voilà je veux dire bon puis après avec un certain âge euh, on ne nous aborde pas de la même mmh. façon mmh. aussi hein, mmh. quand, on en a, euh, quand on a une vingtaine d'années puis quand on, a, on aborde 40 ans on n'est pas perçu de la même manière il faut le dire aussi ce pas tous les jours facile d'être jeune dans le métier mmh. physiquement parlant. Donc moi c'est un atout, si vous voulez. Donc 40 ans est un atout. <rire> <rire> voilà. 40 ans est un atout. Et la reconversion professionnelle, oui c'est se servir peut-être d'outils qu'on avait avant, pro, euh, professionnel euh, de situations vécues aussi, parce qu'on peut avoir tous des métiers différents et des métiers qui ont pu être difficiles parfois qui vous permettent aussi d'avoir du recul et des fois même d'aller aider certains collègues mmh. parce que bon, moi j'ai eu plusieurs métiers mais j'ai fait des accompagnements aussi de personnes etc donc du coup et puis aussi des situations plus ou moins complexes le commerce etc donc il y a plein de petits outils que je me suis arrivé en fait, au quotidien à la, à la euh, du coup je dirais que c'est très positif après la préparation du concours c'est la remise en route euh, du cerveau, hein, euh, <rire> les apprentissages, etc., de se remettre dans le bain, qui va demander peut-être beaucoup plus d'énergie et de remise en question et d'humilité, beaucoup. Mm -hmm. Parce que les premières semaines, on a l'impression que rien ne rentre, hein, aucun savoir, plus rien. Comme si on avait tout oublié. Et puis, à force de volonté, euh, on y arrive. Il hein. n'y euh, a pas de souci. Mm -hmm. euh, voilà, alors que peut-être, toi, Nelly, comme euh, tu as été dans la... la Là, toi, tu as oh, oui, mais dis, les moi, études, euh, donc, mais mais dans les... une dynamique. Oui, euh... Je pense que c'est pas effectivement une dynamique. Quoi. Voilà. <rire> mais <rire> c'est vrai ce que vous dites. En tout cas, je pense, Pascal, vous le constatez aussi chez Fort-Prof. On a beaucoup, beaucoup de stagiaires en reconversion. La grande majorité sont en reconversion. Et en fait, ça se passe très bien. Ça demande une organisation, se remettre dans le bain. Et en fait, ça se passe très bien. Oui, je pense que alors, je ne vais pas redire ce qui a été dit. Je suis tout à fait d'accord. Il y a une maturité professionnelle oui. qui est tout à fait bénéfique. Voilà. Après, en plus les reconversions professionnelles, ce sont des gens très impliqués, très motivés. Et j'allais dire, c'est un métier. Plus on est motivé, plus on y arrive. Alors, je, je pense que il faut par, il faut le dire. Il y a des démarrages qui sont durs. Il y a des il y a des coups de blues hein, quand on prépare le concours. Mais euh, je, je pense que voilà, quand, quand les personnes y arrivent. Alors, il y a aussi une chose que je leur dis aussi. C'est bon. Alors, je sais bien que parfois il y a, il y a des contextes personnels, professionnels. Mais à un moment donné, passer ce concours, par exemple, c'est aussi se dire bah, « Tant mieux si je l'ai la première fois. » Et c'est pas dramatique si je l'ai la deuxième fois. Parce qu'un concours, c'est difficile. Et que parfois, on a des stagiaires hein, qui disent « Je vais le préparer sur deux ans, peut-être pour ne pas trop me mettre la pression. » Et si je l'ai du premier coup, le concours, c'est aléatoire aussi. On va dire la vérité. Alors, bien sûr, hein, si on travaille pas, on a quand même moins de chance de l'avoir. Mais… Mais j'allais dire, il y a aussi un côté aléatoire. Et donc, on peut... Moi, j'ai beaucoup de, de jeunes qui l'ont passé et des moins jeunes qui l'ont passé deux fois, trois fois. Oui. Le principal, c'est quand on veut faire ce métier. On oui. y arrive. Après, après peut-être aussi, en tout cas, c'est des témoignages que nous, on reçoit régulièrement. Une fois qu'on est en classe, on a presque oublié un petit peu cette tout à, année fait. Tout à fait de souffrance, de préparation au concours. Toi, Nelly, tu l'as présenté combien de fois ton concours Alors, moi, je l'ai présenté trois fois en sachant que j'étais donc en master en alternance oui. Euh, donc j'étais en classe en responsabilité une journée par semaine. Donc j'avais la classe à gérer plus le master ouais, plus le concours. C'est beaucoup. Donc euh, c'est beaucoup et finalement après. Euh, maintenant pas tu, pas tu, tu, tu as tout oublié. Oui c'est ça. C'est ça. ça c'est quelque chose, euh... Donc la reconversion oui c'est possible et, et, et ça peut être en plus. Euh, une question de Ingrid pour Madame l'inspectrice. Qu'attendez-vous oui. euh, <rire> d'un bon candidat à l'oral euh, lors du concours de Alors lors du, concours, euh, lors du concours, il y a deux choses, la première c'est effectivement qu'il euh, y ait des contenus, hein, ça, euh, il faut que la personne elle ait quand même des contenus. Après, euh, à l'oral, c'est quand même une épreuve de communication. Donc moi ce que je regarde, c'est si la personne est dans l'écoute, si elle écoute, parce que dans les questions qu'on pose, euh, on voit tout de suite si la personne euh, est complètement fermée, ou si la personne a écouté la question, qui généralement l'amène d'ailleurs à progresser, à évoluer. Voilà. Donc moi je regarde si la personne est dans l'écoute, je regarde si la personne montre un véritable, une véritable envie de faire ce métier, et ça se sent, c'est un peu comme quand on rentre dans une classe, ça se sent, parce que même des personnes extrêmement stressées, à un moment donné on sent l'envie hein, de, de faire ce métier, euh, du dynamisme, si j'ai quelqu'un qui est très lent, etc., je me dis que ça ne va pas être facile en petite section de maternelle, donc voilà, c'est à peu près… Euh, c'est des qualités de communication, c'est quand même un métier de communication, mmh. donc c'est vraiment des qualités de communication, d'écoute, de réflexion, de remise en, d'être capable de se remettre en cause, de réfléchir et d'avancer. Les épreuves d'oral, de toute façon, ce sont les compétences qui sont cherchées. Et d'ailleurs, oui, il faut des contenus, mais on n'a jamais euh, blâmé un candidat parce qu'il avait fait une erreur, parce qu'on sait qu'il va y avoir des erreurs. C'est pas ça qui est important faire une erreur, c'est pas grave. Par contre, ce qu'on cherche, c'est voir si la personne, elle va être capable de progresser, d'écouter, de se modifier. Voilà. Ok, merci. Donc, pour les candidats au CRP 2021, un petit, un petit conseil, pour va apprendre. Il euh, y avait une question sur les séquences, mais on en a parlé, comment les préparer avant la rentrée, ça, on, a, on a fait un, un point dessus. Euh, pareil, comment se préparer l'été, euh, alors soit, soit, soit seul, soit avec les stages donc, posés par, par l'institution. Nous, chez chez La Fabrique du Prof, donc on vous accompagne aussi dans l'été avec des stages de prise en main de la classe parce que ça peut rassurer et puis ça, ça peut aider. Ça aide beaucoup. Ça, ça, ça aide et, et, et ça donne un petit coup de boost pour préparer sa rentrée. Euh, alors là on nous demande Diane, comment appréhender la gestion de la classe euh, Comment garder la tête froide face à une situation difficile, élève ou parent d'élève Et ça on n'en a pas parlé mais c'est important peut-être de parler de la gestion de parents d'élèves aussi. Comment garder la tête froide dans une situation compliquée ah, je, je veux bien donner après. Donc, <rire> bah oui, vous Moi, je dis. Je dis. Je euh, dis. Imaginez ou pas faire trois pas en arrière. Prendre de la distance. Mm -hmm. D'accord. Se dire que l'enfant n'est pas en train de vous agresser. Il est en train d'exprimer quelque chose. C'est pas vous. Le père est en train ou la mère est en train de vous insulter parce qu'elle est en train de régler un problème. C'est pas vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné. Si vous prenez tout ce qui arrive en vous impliquant et en pensant que vous êtes agressé, vous ne pouvez pas gérer. Mmh. Euh, je, je prends toujours l'exemple des infirmières qui parfois se font insulter par les malades et qui gardent un, un côté zen parce qu'elles savent que c'est une expression de souffrance, c'est une expression de maladie et ce n'est pas tourné vers elle. Ben Je crois que dans la classe, c'est un peu pareil. Euh, alors, ce n'est pas facile, on va être clair. Hein. Moi, je conseille de faire des moments de relaxation aussi quand même. Hein. C'est voilà. pas facile parce que humainement on est fatigué, on, est, on a ces problèmes de problèmes. Mais il faut être capable de prendre cette distance pour gérer les choses comme un problème à régler et pas comme quelque chose qui a une agression vécu. personnelle. Voilà. Vous avez vécu, vous, Stéphanie et Nelly, des situations vraiment critiques où vous vous êtes dit euh, là, je ne je, je, je sais plus quoi faire, c'est compliqué. Je, Alors, je, je fais une pause et, euh, et je règle le problème. Pas des, ben, moi, personnellement, pas avec des parents de pour l'instant, je n'ai pas connu cela. Mais avec euh, certains élèves, alors en étant remplaçante et en bougeant beaucoup d'écoles, je peux être confrontée à des enfants euh, hautement perturbateurs qui, euh, qui vont du coup se permettre certainement encore plus, puisqu'ils ne me connaissent pas, euh, d'exploser, etc. Donc euh, là, euh, clairement, c'est ce que je fais euh, physiquement et mentalement, je recule de trois pas. Oui, d'accord, vraiment. Physiquement aussi, ouais. physiquement aussi, je recule, je me recule et je regarde au loin. Et même si la crise est là, je ne vais pas répondre tout de suite et maintenant. Okay. Je vais attendre que ça sorte et ensuite, je vais analyser ce qui a été dit, la posture, etc. Et je vais essayer de venir pallier à cela parce que des fois, on n'est pas au courant. Quand j'arrive dans une classe, oui, je peux être vraiment à, voilà une difficulté euh, qu'on n'a peut-être pas eu le temps de me donner parce que ben, tout le monde est à sa place les directeurs sont débordés hein, c'est voilà donc on n'a pas plus des fois me donner toutes les informations donc je peux me retrouver face ben, à une situation un peu compliquée donc déjà je je me recule physiquement parce que okay. parce qu'il faut que j'analyse la situation et que je vois aussi la réaction des autres élèves parce que il y a ça aussi à analyser hein, très important c'est-à-dire s'il euh, n'y a aucune réaction ça veut dire que c'est un quotidien donc cet enfant là oui. Euh, je sais que les autres ne vont pas être perturbés, etc. Parce, parce qu'ils ont l'habitude. Parce qu'ils ont l'habitude et parce que, euh, en général, euh, l'enseignant a, a expliqué, euh, a parlé autres. aux autres, Mais etc. Ça. Donc, euh, ils adaptent aussi leur comportement. Mmh. Bon, là, je sais que, voilà, ça va pouvoir se canaliser à un moment donné en restant dans le calme et en continuant l'activité. Des fois, des fois, on le sent, on se rapproche physiquement aussi, on va poser une main sur l'épaule pour euh, mmh. faire retomber. Oui. La, voilà, recanaliser, ou des fois on va rester loin parce qu'on sent que voilà, il y a une agitation qui fait voilà. Il faut beaucoup analyser, regarder ce qui se passe, mais après, ben ça peut être compliqué toute la journée parce que on n'est pas des magiciens aussi. Il faut, il faut admettre, hein, c'est l'humilité, mmh. se dire que, et c'est pas pour ça que c'était une nouvelle journée, elle a été difficile, mais elle n'a pas été mauvaise, ça c'est différent. Mmh. Elle a été difficile, elle a été éprouvante. Mais elle n'a pas été mauvaise parce qu'il s'est passé aussi d'autres choses avec les autres élèves. Il ne faut pas les oublier aussi, hein, oui. parce que ces enfants-là prennent tellement de, de, de place et d'énergie, et, etc., qu'on qu a l'impression qu'il se passe aussi des choses avec les autres. Mm -hmm. Donc c'est ça qu'il faut garder. C'est-à-dire, le peu de choses positives qui s'est passé, il il faut, euh, le, voilà, mm. ça, il faut le prendre. Et Nelly, est-ce que, euh, ça revient euh, sur, sur la question de Fabienne qui nous demande comment euh, s'imposer tout en étant bienveillant alors toi, c'est être euh, du coup, avec tes, tes, tes, tes tout-petits, euh, enfin, forcément, il ça passe aussi, euh, pas forcément... Alors, pas. imposer, je trouve que le mot est fort, parce qu'on n'est pas dans une relation euh, de dualité, ou en tout cas, on n'est pas en conflit avec les enfants. Euh, après, je pense que chacun trouve sa place. Il faut bien, voilà, euh, poser un cadre, même s'ils sont tout-petits. Et après, effectivement, tout se, tout se fait naturellement, j'ai envie de dire maintenant, parce que les enfants, voilà... Euh, prennent conscience rapidement de ce qui peut se faire, ce qui ne, ce qui ne peut pas se faire, et puis voilà, il y a une ambiance qui se crée autour de tout ça, et c'est pas une relation, on n'est pas dans l'imposition de quelque chose. Mmh. Enfin, en tout cas, moi je ne pose pas quelque chose. Voilà, on ça est se, se fait naturellement, et toujours avec ben, la collaboration, on va dire, des, des enfants. Mais je pense que oui, c'était ça les. Je pense, tant qu'on n'est pas encore confronté à ça, c'est des interrogations « comment, en pratique, je Parce que derrière euh, que oui. cette question, il y a, y a, y a la, la question de la posture d'autorité. C'est ça. Il y, y, y a un fait, c'est qu'à un moment donné, on rentre dans une classe. Qui n'a pas eu peur de rentrer dans une classe Soyons clairs. Ouais. <rire> je crois que ma plus grande terreur, ça a été de rentrer dans une classe d'âge de, de 3 ans, alors que jamais fait de maternelle, en me disant « oulala, là là, comment je vais me débrouiller avec ces enfants-là ». J'allais dire, donc, la peur, elle est normale. Par contre, euh, il faut savoir la gérer. C'est-à-dire que les enfants ne doivent pas sentir la peur. Ils doivent vraiment sentir que vous êtes le maître. À un moment donné, il faut savoir qui est l'adulte. Oui, oui, oui. Et vous avez rajouté quelque chose qui est important, qui vous êtes un adulte dans un cadre bienveillant. Mais ça veut dire qu'il y a des règles que vous respectez, que vous leur faites respecter. Il y a vraiment un travail à se poser. Et d'ailleurs, sur Internet, il y a énormément d'articles sur l'autorité, la posture d'autorité, que je conseille de lire, parce que ça permet de réfléchir à soi-même, je rentre dans une classe, comment je me sens ben, Je me sens être l'adulte, c'est moi l'adulte, c'est moi chef, et ce n'est pas une question d'imposer, je suis d'accord mmh. avec Nelly, mmh. mais c'est moi qui vais cadrer, parce que si je cadre, je sécurise les élèves, donc je suis là pour les aider, je suis là pour les sécuriser, je suis là pour les accompagner et les encadrer, je n'oublie jamais que c'est moi qui à un moment donné les règles Vous savez, j'ai un, une stagiaire que j'ai suivie une année, et elle a eu des difficultés de, de gestion de classe, comme ça arrive. Et à la fin de l'année, ça s'est nettement amélioré. Et vous savez ce qu'elle m'a dit Elle m'a dit, vous savez pourquoi maintenant, madame, je sais que je tiens la classe C'est que quand un élève dit maîtresse, je ne me retourne pas pour savoir où est la maîtresse. Je sais que c'est moi. J'avais aimé cette image parce que je m'étais dit, oui, voilà. Elle sait que... Ça peut prendre un peu de temps pour certains. Voilà. Après, il faut vraiment se, se, se, se poser des questions personnelles et, et, et anticiper, et se dire, ben voilà et c'est là peut-être que la discussion avec les collègues qu'est-ce que je fais parce que c'est ça la question mmh. un enfant m'insulte. qu'est-ce que je fais ouais. C'est voilà Des cas concret voilà. euh, bon mais ça, ça c'est à travailler avec les équipes de circonscription au début on peut quand on, si on a peur de tout ça faut pas hésiter dans les formations à poser ces questions mmh. c'est pas ridicule de dire qu'est-ce que je fais si un enfant m'insulte qu'est-ce que je fais mmh. Voilà. Mmh. parce que d'abord c'est un échange avec les collègues c'est arrivé à beaucoup de personnes euh, et, et on a besoin comme ça d'avoir des choses auxquelles se raccrocher, plutôt que d'être tout seul à se dire « qu'est-ce que je fais ?» Il y a beaucoup d'inquiétudes sur, sur cette gestion de la classe, parce qu'on approche mais bien pour, sûr les euh, candidats qui passent le concours là euh, en avril. D'autres questions du coup qui sont tombées un peu là, euh, sur le chat. Euh, Peut-on s'orienter vers une classe REP dès la titularisation si c'est un choix qu'on peut faire aussi ouais. C'est possible. Si je ne dis pas de bêtises, la première année, les REP sont. Pour l'année de titularisation, sont, enfin, on n'est pas mis. Une... Normalement, non, on n'est pas Vous avez raison. Fait, normalement, alors, c'est normalement, hein, parce qu'il euh, y a toujours des exceptions, oui. étant donné qu'il y a toujours des postes okay. qui sont là, mm -hmm. etc. Donc normalement, on est. Alors on peut, si la question c'est est-ce qu'on peut le demander c'était dans les deux sens, je sais. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut le demander je, quand, on est, quand vous êtes accueilli par l'équipe de circonscription, il y a toujours des postes, à un moment donné, qui, qui sont vacants. Et on demande. On appelle quatre stagiaires qui n'ont pas de. Quatre professeurs des écoles stagiaires qui n'ont pas de poste. On leur dit ben voilà, j'ai une classe. J'ai une telle classe en, en RED, etc. On leur demande. Dans ces cas-là, ils peuvent se positionner en disant mais moi, ça m'intéresse. Donc, je pense que si vraiment c'est un choix. Euh, ils peuvent de toute façon toujours envoyer un mot à l'équipe de circonscription ou se faire connaître en disant écoutez moi s'il y a une classe en red plus ça ne me, ça, ça me fait pas peur je veux bien y aller voilà c'est exactement la même chose avec les secpa qui font généralement peur il y a des personnes parce qu'ils ont eu des dans leur carrière qui peuvent dire écoutez moi ça me, me gêne sens. pas voilà donc mmh. on peut se positionner mais on ne sera pas mis alors quand je dis qu'on ne sera pas mis de fils faut pas mentir ça peut arriver en théorie, ce pas En théorie, pas forcément... normalement, la théorie, c'est non. Après, dans les deux, be... vous savez, on est toujours besoin de service. Hein. C'est-à-dire oui. qu'il y a toujours la protection oui. des enseignants et il y a toujours le besoin de service qui est prioritaire. Oui. Donc, okay. on peut toujours faire des exceptions quand on a une classe où il faut mettre quelqu'un devant. Oui, bien sûr. OK. Euh, on nous demande le niveau d'étude de Stéphanie avant sa reconversion. Oh là là <rire> Alors, Alors, je ne vais pas vous mentir. Alors, je suis vraiment... Euh typique hein mais, mais on aime ça c'est pas un profil, ah. profil Attends, en fait euh, très clairement je n'ai pas passé la totalité de mon baccalauréat euh, parce que euh, je ne me plaisais absolument pas donc j'ai c'est pour ça que je dis je n'ai pas du tout le profil ouais. de ah, la bonne Nelly, élève de la Nelly. bonne élève <rire> tout non mais, non mais non non mais pas. <rire> <Non, c 'est... rire> mais... <rire> mais voilà donc non moi bon, en fait j'ai appris fait des formations complémentaires tout au long de de ma carrière professionnelle mais euh, par exemple je vais clairement dire que je n'ai pas le bac voilà donc ce qui m'a permis si maman, enfants. De enfants, ce qui m'a permis d'accéder au concours externe c'est d'être maman de trois enfants et euh, et on va se cacher énormément de travail c'est le cas de beaucoup nos stagiaires et du coup c'est rassurant ben ça va. Euh, oui parce Qu qu'en fait, fait au delà du niveau scolaire alors moi ça a été ça a été les trois enfants qui m'ont ouvert l'accessibilité à ce concours là évidemment mais il faut se le dire c'est énormément de travail oui. et de gestion de son temps et de ne pas s'oublier même l'année du concours c'est à dire c'est vraiment d'avoir un emploi du temps où à la fois on m'a beaucoup travaillé moi ça m'a demandé de beaucoup de travail effectivement mais je me suis aussi euh, j'ai fait en sorte de garder du temps pour ma famille et surtout pour me ressourcer pour tenir sur la longueur bien donc, sûr voilà ouais, très important très très euh, important. Euh, voilà donc je suis voilà un peu atypique euh, et euh, j'ai eu la chance temps de, de temps le réussir en une fois je m'étais donné trois fois hein, parce que je savais que je partais un petit peu de loin en termes de niveau scolaire donc je m'étais laissé trois années euh, de okay. passage du concours j'ai énormément de chance. Hein. Les dés ont été en ma faveur cette ouais, fois oui, Le travail qui a payé. Le, le travail. Hum, et puis aussi, il y a le facteur. C'est un compos. Bon bon, il y a un facteur euh, chance. Oui. Il y a le bon sujet qui nous convient, ouais. qui tombe. Ouais. Et ça, et ça fonctionne aussi. Donc il ne faut pas être euh, négatif. On a le droit de, depuis la moyenne, je crois que c'est deux ou deux fois hein, au minimum là, euh, sur euh, un certain nombre d'enseignants. Euh, quand on fait le tour mmh. des collègues, il y en a oui, très oui. peu. C'est un concours ont... très exigeant. Voilà, c est c est très exigeant, on souvent, on en entend souvent mais, deux oui, fois, oui, trois oui. fois. Mais alors. souvent, quand, certains stagiaires découvrent finalement oui. la difficulté euh, du concours oui. et du métier quand ils s'y préparent. Et c'est pour ça que c'était bien de faire ce live aujourd'hui pour vraiment euh, montrer ce que c'est d'être enseignant voilà. et, et comment, en fait, euh, comment on s'y prépare. On, re on refera un live sur la préparation au concours de toute façon. Mais aujourd'hui, c'était vraiment euh, ouais. mettre un petit projecteur sur le quotidien du métier d'enseignant. Euh, alors, comment devient-on remplaçant Peut-on refuser Stéphanie a-t-elle eu le choix Alors, on... l'année alors, euh, alors, <rire> où on est titularisé, donc l'année de, de fin de, de stage, euh, nous participons au mouvement euh, et on se positionne sur des postes. Euh, des postes à temps plein euh, dans des classes, que ce soit euh, en maternelle, en élémentaire ou même dans certaines structures qui sont des primaires, donc il y a, il y a maternelle, élémentaire qui sont euh, qui sont couplés. Et il y a aussi les postes de brigade, de remplaçants et aussi de titulaires remplaçants de secteur, qui eux vont euh, tourner euh, et qui vont faire plutôt tout ce qui est des charges de direction ou les cartons de collègues ils vont avoir toute l'année les mêmes demi temps ou les quatre mmh. cartons sur une année complète. Donc, travaille sur une zone vraiment resserrée. Donc, euh, avoir le choix, je ne vais pas vous mentir, pas vraiment en fait, ça reste très rare en début de carrière d'avoir le choix d'un poste puisque c'est au nombre de points et que c'est une attribution qui est faite informatiquement et qu'on arrive et qu'on n'a quasiment pas de points. Donc, euh, ça peut arriver, hein. on peut avoir aussi la chance de demander un poste qui se libère et c'est pour nous. Mais la plupart du temps, les premières années, on est soit remplaçant, soit titulaire remplaçant en secteur et brigades, bon, ça reste très rare. C'est plutôt euh, des gens qui ont déjà quelques années d'enseignement de, euh, qui ont ce genre de poste la plupart du temps. Donc non, et après le refuser, euh, je ne crois pas que ce soit possible. <rire> je confirme. <refuse>. <Voilà. rire> Donc non. Mais euh, je regrette pas. Enfin, si c'est pour rassurer, euh, le métier de, de, de, de remplaçant est difficile parce que... Voilà, tous les jours, il peut se passer des choses différentes. On peut passer le lundi en petite section, le mardi en CM2. Mais c'est très, très formateur parce que très vite, on est obligé de se servir de, des outils de la classe, d'être percutant, de prendre beaucoup de recul, d'analyser. Puis après, à force, on pose les bonnes questions à tout le monde quand on arrive. Des de... <rire> réflexes. Voilà. Après, on a des réflexes qui se mettent en place. Et je trouve ça très intéressant parce que du coup, en allant dans les classes, on voit les outils des collègues on peut les tester plus ou moins longtemps en fonction du temps que l'on reste. On peut se dire, oui, tiens, cette méthode est pas mal, j'aime bien. Ça, ça, ça, ça fonctionne dans la classe, tac, on écrit, on se fait un petit carnet pour se dire le jour où on aura cette classe, <rire> bah, c'est déjà des Je outils qu'on va se servir. Donc c'est très formateur. Voilà. Donc euh, c'est pas facile comme, comme, euh, oui. comme, enfin, comme euh, poste, comme fonction. Ouais. Mais à la fois, c'est très enrichissant pour démarrer une carrière. Encore, encore quelques petites questions, euh, alors de quoi se composent qu euh, les fiches de préparation pour une semaine, une période, euh, est-ce qu'on va les faire à la semaine, à la, une période ou à l'année, comment est-ce qu'on prépare en fait Alors, ce qui est euh, généralement demandé, c'est euh, deux fiches de préparation par jour. Une fiche de préparation, c'est la fiche de la situation d'apprentissage. On ne fait pas des fiches de préparation pour tout ce qui est réinvestissement, etc. Donc dans une journée, alors on est d'accord, hein, c'est la théorie ça, dans une journée, on a deux moments de nouveaux apprentissages, le reste étant du travail de réinvestissement. C'est pour ces deux moments-là que normalement on doit avoir sa fiche de préparation. Alors une fiche de préparation, ça peut aussi faire deux jours, trois jours. Une fiche de préparation, ça peut, euh, voilà, euh, euh, comment euh, d'écrire euh, ce que l'on met en classe euh, en, en deux, trois fois ou même en quatre fois, d'accord Donc, ça dépend, voilà. Okay. Mais euh, on est à peu près sur ce, sur ce rythme-là. Hein, voilà, globalement. Merci. Euh, on avait une question aussi sur le journal de classe. Est-il toujours d'actualité Jules Ferry l'aurait aboli en 1881. Est-ce c'est -ce que est une question qui vous inspire euh, Alors, je, je répondrai que le journal de classe est toujours d'actualité et d'ailleurs... Euh, il est il me semble bien hein, qu'il est inscrit à un moment donné dans, dans les programmes ouais. ça reste le document officiel institutionnel ce qui euh, n'est pas justement ce qui n'est pas institutionnel c'est la fiche de préparation oui. elle est largement sollicitée et on la demande et on la regarde surtout les jeunes enseignants c'est comme ça qu'on peut voir à un moment donné comment ils mettent en place leur démarche par contre par exemple, un enseignant qui est un enseignant qui a de l'expérience, on ne lui demande pas ses fiches de préparation. On va lui demander ses progressions, sa programmation, mais on va lui demander son pied journal. Mm -hmm. C'est le seul document obligatoire. OK, merci. On aura encore peut-être une question sur les, les commentaires et puis après, je pense qu'on aura fait un, le tour, on aura un peu balayé tous les aspects euh, du métier. Euh, combien de temps euh, reste-t-on en remplaçant Il y a beaucoup de questions sur, la, sur, ce, sur cette thématique-là. Alors, re remplaçant, euh, alors on peut choisir, mm -hmm. on peut choisir d'avoir un poste de remplaçant euh, tout le temps, parce qu'il y a des postes de remplaçant à titre définitif. Donc on peut choisir. Après, euh, comme Stéphanie, on peut avoir été mis sur un poste de remplaçant en début de carrière et rester sur ce poste de remplacement tant qu'on n'aura pas un poste à titre définitif. Voilà. Alors, si la question c'est est-ce que je risque d'être remplaçante de nombreuses années en fonction des circonscriptions et en fonction des postes, euh, si vous si vous demandez des postes dans les zones très difficiles, vous avez plus de chances d'avoir un poste à titre définitif mm -hmm. plus rapidement. Si vous demandez un poste dans une zone plus facile, c'est clair, il vous faudra 6-7 ans avant d'avoir un poste. C'est la réalité. Donc, euh, en fonction de ça, bah, vous pouvez rester remplaçant de 3 ans avant d'avoir un poste. Voilà. Mm -hmm. Après, c'est complètement aléatoire. Oui. Il y a des, il y a... Alors, par contre, il y, a des, il y a des personnes qui ont fait des choix. Il y a des gens qui ont préféré, par exemple, aller vers le spécialisé, prendre des clisses, parce que là, il y a une personne, prendre des secs en se disant bah, « Moi, je préfère plutôt que d'être remplaçant. Euh, » Il n'y en a plus maintenant, mais à un moment donné, il y avait des postes fléchés langues. Donc, il y avait des gens qui allaient sur des postes euh, spécifiques. Ça, c'est aussi à réfléchir. Quand il y a des postes spécifiques, euh, on peut à un moment donné faire ce choix, voilà. oui. mais mmh. si vraiment ce n'est pas un choix d'être remplaçant, euh, pour avoir un poste à titre définitif en fonction des zones dans lesquelles on demande, ça peut être entre 3 ans, 5 ans ou 6 ans. Okay. Nelly, ça, tu avais fait le choix d'enseigner de, en REP euh, Oui, et le dispositif euh, dans lequel, dans lequel euh, j'enseigne, euh, c'est un poste à profil. Donc, c'est, euh, on ne participe pas à un mouvement, mais effectivement, on doit, être, euh, on doit établir une, une aide de motivation et un entretien se fait ensuite avec, euh, avec les inspecteurs. Ok. Merci. Euh, je pense qu'on a, on a répondu à toutes les questions en direct. Euh, pour toutes celles auxquelles on n'a pas répondu, euh, on y répondra soit en commentaire plus tard, euh, soit par mail directement, notamment dans les questions qui ont été envoyées avant. Donc, euh, pas d'inquiétude là-dessus, on vous répondra à tous. Euh, merci beaucoup d'avoir été là, merci à vous trois, c'était euh, très enrichissant et, euh, et on pourrait refaire régulièrement des lives sur ce sujet parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Euh, si vous n'avez pas pu suivre le live en, en entier ou si vous voulez le regarder à nouveau, il sera disponible en replay euh, dès la fin de la diffusion sur la page Facebook ou sur YouTube. Euh, je vous remercie d'avoir participé et je vous souhaite une bonne soirée.